J'espère que c'est branché, on va quand même vérifier parce qu'on ne va pas faire de poids demain. Si est-ce que quelqu'un a branché Madame la main, c'est l'enregistrement. Quand nous passons à la décision, décision municipale prise par la maire en vertu des dispositions d'article L même de 2 d'avis du Code général des collectivités territoriales. Vu le code général des collectivités. Notamment son article l 21, 22-22, depuis 22, la délibération en date du 23 avril 2014, complétée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes, de la 1706 013 b du 2706 2017 à la décision... Municipal 17.09-0229 du 09 2017. Est-ce que vous avez des questions particulières Questions particulières ici. Donc nous allons passer à la délibération numéro deux, Semival projet de traité de fusion, approbation. Monsieur Bertrand. Bonsoir Madame le maire, bonsoir chers collègues, mesdames, et messieurs. Alors, le projet de traité de fusion, approbation. Situé géographiquement sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, la SACEMA et la SEMIVAL sont deux sociétés d'économie mixte immobilière, bailleurs sociaux, dont l'activité principale est la construction, l'acquisition, amélioration et la gestion des logements locatifs sociaux. La SACEMA gère plus de 1300 logements situés sur la commune d'Antibes, son actionnaire majoritaire. La Sémival, quant à elle, gère un patrimoine d'une centaine de biens immobiliers, dont les locaux commerciaux et destinations particulièrement d'artisanat situés sur la commune de Valoris, son actionnaire majoritaire. Le management de la Sémival et la gestion de son patrimoine sont assurés par la sept filiales de premier rang de la Caisse des dépôts. Depuis l'entrée de la communauté d'agglomération Sofia-Antipolis au capital de la Saseba, cette dernière a étendu son champ d'intervention sur les autres communes de la communauté d'agglomération Sofia-Antipolis. Au cours de l'année 2016, la Casa, à la demande de la commune, a mené une étude qui lui a permis d'identifier les possibilités de mutualisation et de rapprochement ou de rapprochement de ces deux sociétés d'économie mixte immobilière intervenant sur son territoire, au fin notamment de réaliser des économies d'échelle et de poursuivre de la réhabilitation de l'habitation ancien de l'habitat ancien, pardon. Après avoir étudié les scénarios proposés, les actionnaires majoritaires de ces deux structures ont prévu d'un commun accord qu'un rapprochement des deux SEM par le biais d'une fusion-absorption de la à la Sasma était le moyen le plus adapté permettant aux nouvel outils renforcés de contribuer au mieux aux objectifs fixés par le programme local de l'habitat PLH. la CASA ayant depuis toujours la compétence du logement social dans le cadre du plan local de l'habitat. Par délibération des conseils d'administration des deux sociétés, le 28 juin 2017 pour la et le 30 juin 2017 pour la SACEMA, le principe de la fusion-absorption de la SEMIVAL par la SACEMA a été entériné et le projet de traité de fusion a été arrêté. Sous réserve de son approbation aux assemblées des actionnaires de la et de la SACEMA, qui devraient se tenir en décembre 2017, la fusion-absorption devrait être réalisée d'ici la fin de l'année. Le projet de traité de fusion arrêté par l'équipe ancienne d'administration, annexé au présentes, et les modalités et les conditions de la fusion exposées sommairement comme suit. Dans la mesure où la SEMIVAL et la SACEMA sont, sont des sociétés d'économie mixte immobilière, toutes deux agréées au sens de l'article L481-1 du CCA, l'évaluation des apports et de la détermination de la partie d'échange des, des actions servant à la fusion ont été réalisées. Conformément aux règles édictées par l'ANC, c'est-à-dire l'autorité des normes comptables, dans son règlement 2014-03 du 5 juin 2014, au titre 7. Par référence aux dispositions de l'article L. 411-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, transposé en droit comptable par la NC dans son règlement numéro 2015-04 du 4 juin 2015, en ses articles 141-1, 141-2, dérogatoire au droit commun des fusions qui prévoit en substance que le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date d'effet du transfert. La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport d'échange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire Établi à la date d'effet du transfert en fonction des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés. Dans la mesure où la CENIVA ne réalise pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L411-2 du Code de la construction et de l'habitation, étant titulaire d'une concession d'aménagement, maintenant une opération de promotion et étant propriétaire de logements et de commerces non conventionnés, il a été associé à la réglementation spécifique au logement social et celle de droit commun, afin de s'assurer que la valeur des apports n'est pas surévaluée et, et que le rapport d'échange retenu entre les deux sociétés est équitable. Il a donc été retenu les éléments suivants. Vous avez un petit tableau qui vous le récapitule. Donc pour la SASEMA, euh, le rapports d'échange, c'est valeur comptable et capitaux propres, SEM réalisant exclusivement des activités agréées, pour la SEMIVAL... Les valorisations des apports, c'est la valeur comptable pour les activités agréées et la valeur réelle pour les autres apports. Et pour le rapport d'échange, la valeur comptable des capitaux propres réévaluée uniquement des actifs correspondant aux activités non agréées. L'évaluation des deux structures a été réalisée en date du 1er janvier 2017, se fondant sur les comptes arrêtés au 31-12-2016 et certifiés sans réserve par les, commissions comme les commissaires aux comptes. Une approche d'évaluation multicritère a été retenue, à savoir une approche fondée sur une logique patrimoniale utilisée à triple principale, consistant à estimer la valeur d'une société à partir de ses capitaux propres, comptables à fin 2016, corrigé des plus ou moins-values latentes résultant de la comparaison entre la valeur du marché et la valeur nette comptable des différents biens composant le patrimoine de la société. Une approche fondée sur les, les flux de trésorerie générés, adaptée aux cas d'espèces, bailleurs sociaux, utilisée à titre de recrutement en déterminant les flux d'exploitation sur la période dite explicite du plan à moyen terme. Le taux d'actualisation correspond à la rémunération des apporteurs de capitaux, ainsi que la valeur terminale revue de la capacité de génération de trésorerie à l'infini. Au terme du projet de traité de fusion, sur la base des éléments des éléments rappelés ci-dessus, l'actif transmis par la Sémival et le montant du passif pris en charge par la SASEMA s'élèvent respectivement à 22 millions 492 236 et 12 millions 861 232 euros. L'actif net apporté s'élève donc à la somme de 9 631 400 euros. Dans la mesure où la SACEMA est une société d'économie mixte intervenant exclusivement dans le champ des activités agréées, aucun retraitement n'a pu être appliqué à ses pas de capitaux propres comptables à fin 2016 dans le cadre de son évaluation en vue d'une fusion. La Semival est quant à elle une société d'économie mixte multi activité les retraitements impactant son secteur libre ont été appliqués à ses capitaux propres comptables à fin 2016, dans le cadre de son évaluation, à savoir une provision non comptabilisée couvrant des risques futurs, la prise en compte des plus-values existantes sur l'actif non conventionné, ainsi qu'une décote liée au déficit, au, déficit, au déficit futur. Ainsi, et sur la base des méthodes d'évaluation exposées ci-avant, L'évaluation de la valeur de l'action de chaque société a été fixée à la valeur suivante. Donc pour la SACEMA, valeur de fonds propres 48 824 321, nombre d'actions 22 181, la valeur nominale 15,2449 et la valeur par action 2201,776 exactement. Pour la SEMIVA, Valeur des fonds propres retenus 9 161 004, nombre d'actions 3.850. la valeur nominale 304,90 90. et la valeur par action 2379,4815 exactement. La parité brute donne un coefficient de l'ordre de 1,08. Toutefois, et dans la mesure où des aléas économiques pèsent sur la rentabilité et la valeur future de la Sénivale, il a été convenu d'un commun accord d'adopter une parité d'échange arrondie à une action sénivale pour une action SACERA. Par conséquent, les actionnaires de la Sénivale recevront en échange de leurs 3850 actions sénivales, 3850 actions de la SACER. La SACEMA procédera donc à une augmentation de capital d'un montant de 58 692,86 euros pour le porter de 338 147,93 euros à 396 840,79 euros par création de 3850 actions nouvelles d'une valeur nominale de 15 euros. Chacune qui seront directement attribuées aux actionnaires de la société absorbée, selon la répartition figurant en annexe 6 au traité de fusion, à raison de 3 850 actions semi pour 3 850 actions Sacema. Les 3 850 actions nouvelles émises par la Sacema porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation du capital suivie. Elles seront dès leur création intégralement assimilées aux actions anciennes, joueront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la société. La différence entre le montant de l'apport transféré par la semi-Val, d'un montant de 9 631,4 et le montant nominal de l'augmentation du capital de la Sémivale d'un montant de 58 696,86 constitue une prime de fusion d'un montant de 9 572 311,14 euros qui sera inscrit au passif du bilan de la société absorbante. Les subventions d'investissement comprises dans les capitaux propres d'un montant de 5 264 800 euros seront reprises au bilan de la SACEMA par prélèvement sur la prime de fusion. Conformément aux dispositions de l'article L226-3, du code de commerce. La fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la Sénival et la transmission universelle de son patrimoine à la SACEMA, y étant inclus son patrimoine immobilier. Toutefois, la fusion n'aura pas d'impact sur les locataires, ces derniers étant intégralement maintenus en place, ceux sans augmentation de loyer. Un plan de communication à partir de la validation de la fusion par l'ensemble des collectivités locales sera communiqué aux locataire. Présentation de la nouvelle structure fusionnée avec information transforme son fonctionnement, son patrimoine nouvellement le ajouté, les différents services et d'autres informations utiles. Les contrats de travail des salariés poursuivront leur activité à la Cénivale, à la date de la fusion, seront transmis à la SACEMA, conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Au résultat de la fusion, la SACEMA sera subrogée dans tous les droits et obligations de la SACEMA. La fusion prendra effet récréativement d'un point de vue comptable et fiscal le 1er janvier 2017. Sur le plan fiscal, la fusion sera en matière de droits d'enregistrement soumise au régime fiscal spécial prévu aux articles 816 et 817 du Code général des impôts et en matière d'impôt sur les sociétés soumises au régime fiscal de faveur des fusions prévues par les articles 210A et suivant du Code général des impôts. La Sénival dispose d'un déficit fiscal de 64 443 euros fin 2016 qui pourrait être transféré à la SACEMA sous réserve de règlement des services fiscaux sollicités par la SIMFA. En outre, et suivant le projet de traité de fusion, la SACEMA et la Sénival ont convenu expressément que pendant toute la durée de la réalisation de la fusion, les deux sociétés se concerteront sur leur politique générale. Par ailleurs, la SACEMA et la CENIPAL ne pourront, sans l'accord de l'autre, prendre l'engagement susceptible de modifier la consistance de son actif ou l'importance de son passif en dehors de ceux résultant des opérations de gestion courantes et ou de souscrire tout engagement hors bilan ou d'investissement. Enfin, il est spécifié au sein du traité de fusion que la réalisation de la fusion et l'augmentation du capital de la SACEMA qui en résulte sont soumises à la réalisation des conditions suspensives suivantes. La remise par le commissaire à la fusion désignée à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce d'antibes le 2 août 2017 de ses rapports. Approbation préalable aux assemblées des actionnaires de la fusion à de la Sénival par la, la, la SACEMA par les conseils de la Commune d'Antibes, de la Commune de Valoris et de la Communauté d'agglomération de Sofia Antipolis. Approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Simival, fixée le 12 décembre 2017, y inclut notamment l'approbation de la dissolution anticipée sans liquidation de la société absorbée et de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbée. L'approbation de la fusion par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la, C... de la SACEMA, fixée le 15 décembre 2017, y inclut notamment l'approbation de la valeur générale des apports, de la parité d'échange et de l'augmentation du capital de la société absorbante en rémunération de la fusion. Dans ce cas, nomination de la commune de Valoris, de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi, que d'un second représentant de la communauté d'agglomération de Sofia-Antipolis en qualité d'administrateur de la SACEMA. Dans ce cas, changement de dénomination sociale de la SACEMA. Suite à la fusion-absorption de la Sénéval par la SACEMA, l'actionnariat de cette dernière sera le suivant pour les collectivités locales, commune d'Antibes 55,30, Casa 16,1, commune de Valoris 11,15. Au vu de cette présentation... Il est donc demandé au Conseil municipal, tout d'abord, d'approuver le principe et les conditions modalités de la fusion-absorption de la SEMULA par la SACEMA, tel que prévu par le projet de traité de fusion arrêté par le Conseil d'administration de la FOMIDA du 28 juin 2017 et par le Conseil d'administration de la SACEMA du 30 juin 2017. Et d'autoriser les représentants de la ville de Valoris à l'Assemblée Générale des actionnaires de la CENUDA à approuver la fusion adoption d'un signal par la projetée, ainsi que les conditions de réalisation de l'opération. Voilà, Madame Hubert, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci Monsieur Bertrand. Avant de passer au débat ou aux questions, je voulais vous apporter quelques éléments de réflexion que j'ai pu donner lors des commissions. Il y a eu deux commissions sur ce projet de fusion. Euh, donc une récemment où nous avons pu euh, débattre tout à fait en transparence avec la directrice de la SACEMA et avec la responsable des logements sociaux de la CASA euh, à ce titre je salue la présence de madame Maggie Blasi qui est responsable élue à la CASA de l'habitat logement et adjointe anti. Donc je voulais amener quelques précisions parce qu'il y a eu des propos très peu courageux, qui ont affirmé des choses qui étaient fausses, qui ont affirmé des choses qui pouvaient être blessantes pour notre président Casa. Donc je veux quand même apporter des éléments pour vous expliquer ce qui s'est passé. Pourtant j'en ai souvent parlé de la difficulté que nous avions à la céline suite à la construction de l'îlot Elena. Mais je crois que tout le monde n'a pas bien entendu fut un temps où la Sénival était propriétaire des hauts de Valoris et du Fournas. Donc les loyers, les loyers des hauts euh, de Valoris en 2005 étaient de 1 145 172. Pour le Fournas, 317 952 euros et 79,20 centimes pour les commerces, donc valeur 2005. Euh, ces loyers s'appellent des recettes. Effectivement, lorsqu'une société est équilibrée, elle a des dépenses mais elle a des recettes en général quand tout fonctionne bien les recettes sont largement supérieures aux dépenses voilà. aujourd'hui euh, la sémivale n'est plus propriétaire des mots de valorise, n'est plus propriétaire des fournasses, donc ne rentre plus ce type de recettes après plusieurs années de fonctionnement donc je ne porterai pas de jugement sur les engagements parce qu'effectivement il y a eu de la réhabilitation de la rénovation il se trouve que la Semivale se est en difficulté du fait qu'elle a engagé cette construction de Lilo L'îlot Lilo Helena devait se construire en partenariat avec Post Habitat c'est-à-dire Post Habitat avait en charge les 14 logements sociaux plus le local de la poste la mairie prenait les bureaux et prenait la poste la, le poste municipal il se trouve que brutalement pour des raisons que j'ignore parce que je n'ai pas reçu, je n'ai pas retrouvé de motifs euh, euh, qui m'éclaire sur ce post-habitat s'est totalement retiré alors c'était le moment pour la CEMIVA d'arrêter et de trouver un autre partenaire pour équilibrer son projet sur le plan économique ça n'a pas été fait ce qui fait que très rapidement la CEMIVA s'est trouvée en difficulté lorsque je suis arrivée la caisse de dépôt qui devait attribuer un emprunt à la CEMIVA l'a refusé et donc je me suis trouvée dans une difficulté extrême puisque comme vous le savez ou pas la mairie est garantie et caution de ce qui se passe à la Sémivale, c'est-à-dire tous les emprunts qui sont passés à la Sémivale la caution et la garantie c'est la ville. Donc inutile de vous dire que si la Sémivale chute la mairie reprend les emprunts. Donc imaginez ce qui pourrait arriver si demain nous n'avions pas euh, traité de cette manière et si la Sémivale se trouve euh, en difficulté au sujet des recettes, elle est en déficit largement, puisqu'elle a à peu près 87 logements du trait social. Donc en déficit, parce qu'il y a des impayés, il y a des logements qui ne sont pas habités, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de recettes. Donc les déficits se cumulent depuis plusieurs années. Nous avons décidé avec la Sénivale, avant ses fiançailles qui ont duré quand même un an, pour voir si les deux parties s'entendaient euh, convenablement et pouvaient travailler légitimement ensemble. Euh, pour les besoins de calcul de la parité, il y a eu un groupement de commandes qui a été mis en place entre la Sénivale et la Sastema afin de lancer une consultation permettant de retenir un cabinet évaluateur au terme de cette consultation, le marché a été attribué au cabinet Primexis. Donc c'est vous dire que les choses ont été très étudiées, très techniques, très juridiques. Très juridiques. On n'a pas fait ça comme ça. Pour déterminer la parité d'échange, le cabinet Primexis s'est appuyé sur les comptes annuels 2016, validés en conseil d'administration des deux structures sur le patrimoine des deux sociétés et sur leur prévisionnels à moyen et long terme. La réglementation prévoit que pour l'évaluation des salles disposant uniquement de logements agréés, la valorisation de la société doit se faire à la valeur nette comptable du dernier exercice clos. Si c'est le cas pour la SASEMA, le patrimoine de la SEMIVAL étant composé de logements agréés et non agréés, ce dernier, le patrimoine non agréé, a dû être pris en compte à sa valeur vénale estimée à 220 000 euros. De plus, il a été tenu compte dans l'évaluation d'une provision pour litige potentiel estimée à 67 000 euros et non provisionnée dans les comptes au 31-12-2016. Enfin, compte tenu du prévisionnel à moyen et à long terme transmis par la Cnil, la il apparaît des déficits successifs sur les huit prochaines années. Donc, c'est vous dire qu'à très court terme, la Sémivale était condamnée sans possibilité de faire entrer des recettes. Le cabinet Primix, primexis a tenu compte dans son évaluation d'une décote projetée de 470 000 euros sur la valeur de la Sémivale. C'est ainsi que... La valeur des fonds propres par action apportée par la SACEMA s'élève à 2 201,18 euros. Ceci engendre une parité de 1,808 actions SACEMA pour une action SEMIMA. Les pertes des trois dernières années, moins 84 756 euros en 2014, moins 85 000 euros en 2015, Moins 263 000 euros 707 en 2016, étant plus importante que celle qui avait été prévue dans le prévisionnel de la Sénivale, il a été estimé équitable d'arrondir la parité, de retenir une parité d'une action Sénivale pour une action SACEMA. Et dans ces conditions, et je vous demande d'écouter, parce qu'il y a eu vraiment des bêtises, des stupidités, des absurdités qui ont été dites on ne peut pas estimer que la semivale soit lésée. Ceci étant dit, je tiens à vous dire que l'attribution des logements restera, restera de l'autorité de Valoris. Donc ça, il faut que ce soit entendu. Par ailleurs, quand on parle de certains qui feraient des opérations sur Valoris, on est dans la stupidité la plus complète. Il faut savoir que Côte d'Azur-Habitat, c'est 256 logements sociaux. Côte d'Azur Habitat, c'est la métropole de Nice. Il faut savoir qu'il y a, c'est 606, 606 logements sociaux. La Sémival, c'est en tout et pour tout 87 logements sociaux. Alors, je crois qu'il faut revenir à des débats un petit peu plus simples, comme nous en avions eu en commission, et ra ra rapporter euh, les choses à leur juste aux proportions. La Semival, c'est 1% du parc locatif social de la CASA. Donc, je crois qu'il faut raison garder. Nous gardons l'attribution des logements sociaux. La Sémivale était en mauvaise posture due à la construction de l'île Et il fallait très rapidement, très rapidement, trouver des solutions sous peine de mettre non seulement la cémiwal en très grande... Euh, difficultés, mais la ville, concomitamment, puisque je vous rappelle que la ville garantit les emplois syndicales. Alors je crois qu'il faudrait quand même arrêter de remonter n'importe quoi. C'est toujours les mêmes, on retrouve toujours les mêmes noms. Euh, bon, certains euh, diront ce qu'ils diront par rapport à ces gens absolument épouvantables, euh, surtout quand il s'agit du logement social. Voilà, je voulais aussi vous annoncer, donc, euh, Madame Blasi est venue pour euh, cette annonce remarquable. Le nouveau nom donc, de euh, cette fusion, où là vous l'avez remarqué, il y aura effectivement la Casa, Valoris et Antilles. Et cette nouvelle structure va s'appeler, puisqu'elle a maintenant. Une intervention sur la Casa, elle est dans l'obligation de servir toutes les villes de la Casa. Elle s'appellera « Sophia Antipolis Habitat ». Voilà, je vous remercie. Je remercie Mme Blasi euh, de s'être déplacée. Je l'appris de remercier notre président, euh, M. Jean Leonetti qui sur cette affaire nous apporte une aide précieuse. A bien compris qu'il n'était pas question de laisser partir ses logements sociaux à d'autres structures, parce qu'il était question que les gros bailleurs achètent des logements. Ils se sont présentés à la porte. Et j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé Parce que l'agent humain a un fonctionnement similaire à la semi cest C'est-à-dire on est dans le cas par cas, on est dans la proximité, on est dans l'écoute, et on est en prélu, il faut le savoir. Donc, régulièrement, nous avons des contacts avec Madame Blazy sur des cas particuliers. Et donc, ça n'a rien à voir avec une gestion de gros bailleurs qui ont 600 ou plus logements sociaux qui sont basés en général à Marseille, à Paris et que nous avons beaucoup de difficultés à, à contacter et même pire, nous avons beaucoup de difficultés à faire valoir nos spécificités de terrain. Donc j'ai souhaité avoir véritablement une structure qui s'intéresse à la police qui Traite, valorise euh, avec beaucoup d'attention et de vigilance. Parce qu'il est bien évident que euh, si la sémivale dérape, la Casa en est naturellement impactée. Donc nous avons la même philosophie, nous avons la même morale, nous avons les mêmes valeurs. Et je vous prie, Madame Lazi, de bien vouloir remercier Monsieur Jean Leonetti qui a été vraiment extrêmement maltraité. Et je m'en excuse. Non pas que j'excuse les gens qui l'ont fait, mais quelquefois j'ai un peu honte des propos qui sont tenus à Valence. Merci. Des questions. Voilà. Ah, Monsieur euh, J'ai deux, une intervention en, en deux temps. Euh, je vais commencer peut-être par le côté un peu désagréable, comme ça on va insister sur le côté agréable et je pourrai expliquer pourquoi je voterai résolument cette, cette délibération. Le, le côté euh, que je regrette, c'est comment a été conduit le dossier au niveau de la communication, on a eu le temps d'en discuter en, en commission, parce que c'est. On a fait voter Antibes en premier, on a fait voter la CASA en premier, alors que ça nous concerne prioritairement, ça arrive maintenant. On passe d'une structure qui est valorienne à une structure CASA. Vous avez annoncé le changement du nom, on en a parlé en commission également, ça me semblait très, tout à fait pertinent. C'est dommage qu'on n'ait pas commencé par faire la pédagogie de cette fusion. Ça aurait un peu coupé l'herbe sous le pied de, de déclarations désagréables. Ceci étant dit, sur le fond, je vous ai dit, je voterai cette délibération. Tout, alors déjà... Je pense qu'il faut faire un petit peu de, de pédagogie, vous en avez fait, je me permettrai de, de vous répéter un petit peu. Mais on a la chance d'avoir une société d'économie mixte qui s'occupe du logement à Valoris. C'est-à-dire qu'on a une structure publique qui peut acheter des locaux, qui peut les réhabiliter, qui peut les louer. C'est-à-dire qu'on est capable de créer du logement social, de le gérer sans forcément construire en plus. Et ça, il n'y a que deux villes dans la Casa qui ont, qui ont, qui ont ces outils-là, c'est Antib et c'est Valoris. Donc ça, c'est une vraie chance. Alors, dans un monde idéal, on aurait eu un outil qui, fonctionnait, euh, qui fonctionnerait euh, merveilleusement bien, on l'aurait gardé, on l'aurait développé, ça aurait été fantastique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Alors, vous, vous avez cité en effet le, le problème de l'Ilo-Elena qui a, grévé, euh, qui a grévé les budgets, mais il y a un problème structurel. Ce n'est pas seulement l'Ilo-Elena. L'Ilo-Elena a accéléré, on va dire, la démarche. Il y a un problème structurel qui est dû, en mon sens, au choix qui a été fait par les, précédentes, euh, les précédents conseils municipaux, les présentes majorités qui a été d'utiliser cet outil, non pas pour produire du logement social et pour avoir une vraie politique de l'habitat sur la commune, mais pour réhabiliter le centre ancien de Valoris-Golf-Juan, obtenir un maximum de... Enfin, le centre ancien de Valoris, pour le coup, hein, le damier, obtenir un, un maximum de subventions et rénover les rues, ce qui a été bien fait. Mais au niveau de la politique de l'habitat, ça a posé un problème, parce qu'on a privilégié les appartements qui avaient le plus de subventions, donc qui permettaient d'avoir le moins de ressources en retour, on s'est endetté sur de longues années, etc., etc., aujourd'hui, on a un bon outil, mais qui n'est plus viable. Clairement, qui n'est plus viable. Et on a 89 logements, vous disiez, en effet, c'est peu, mais stratégiquement, c'est très important pour la ville, puisque c'est le centre ancien, et que c'est une, une, une zone à enjeu vraiment en particulier. Donc, vu que c'est plus, euh, comment dire, viable aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui ont été présentées, vous nous avez présentées en commission, et il me semble en effet que la, la fusion avec la SACEMA semble la plus adaptée. On avait d'autres solutions, ça aurait été que la ville finance chaque année la Sémival, la ça aurait coûté extrêmement cher à la ville, donc les mêmes qui critiquent le logement social voudraient qu'on garde la sénival pour le financer d'autant plus, Enfin, c'est assez, assez étrange, mais sinon il aurait été possible de se, voilà, de, de se rapprocher, de faire des partenariats avec la sénival mais on aurait eu deux structures qui font à peu près la même chose, alors que la compétence est communautaire. Et que la SACEMA, pour le coup, a l'air insolide et costaud et s'ouvre aux autres villes. Elle a vraiment changé sa vocation. C'est plus seulement la société d'économie exemptive. Elle est devenue celle de la Casa. Elle fait des projets à l'Université, Elle fait des projets... Okay. Donc, c'est des raisons pour lesquelles je voterai sans, vraiment sans souci cette, cette délibération. Et ça me permet aussi de dire que c'est peut-être l'occasion qu'à valoris Golfe juan on ait une, une parole positive sur le logement, et notamment le logement social. Parce que le... c'est sûr qu'on a une mauvaise expérience, parce que nos seuls quartiers où il y a du logement social, c'est tout ce qu'aujourd'hui on sait qu'il ne faut plus faire, c'est-à-dire des quartiers fermés en 100% social. Donc certains Valoriens sont un peu irrités vis-à-vis -vis du logement social, mais pourtant, et j'en reste persuadé, la majorité de la population regarde le logement social avec intérêt, parce que du... nous, enfin, les habitants de cette ville, on a du mal à se loger ici. Faire du logement social, c'est permettre aux habitants de se loger. Et vous l'avez rappelé, la commission d'attribution des logements sociaux restera comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est à la Casa, elle restera à la Casa. Ça ne change rien. Et très majoritairement, ce sont des Valoriens qui bénéficient du logement social à Valoris. Donc il est temps qu'on ait un discours positif sur le logement social. 70% de la population est éligible au fait d'accéder à des logements à loyer modéré. On en a besoin à Valoris-Golfe-Juan. On est en retard. On est à seulement 8% de logements sociaux sur la commune quand Antibes, grâce notamment à la CCMA, rattrape son retard et arrive aujourd'hui à 10% alors qu'il quelques années, il en dessous de nous. Donc il y a un effort de fait, à nous aussi de faire cet effort, de le faire intelligemment, de mutualiser et si possible de privilégier en réhabilitant plutôt qu'en construisant et plutôt qu'en s'étalant à faire de urbain. Euh, je partage tout à fait votre analyse. Alors vous avez mis point le doigt sur les difficulté. C'est-à-dire, à un moment, la SACEMA, qui était une société économiste de la même manière que la Sévival, a opéré un virage très important devenant bâtisseur, constructeur, et en dégageant de la marge. Et c'est de cette marge-là qu'est venue les recettes, où la SACEMA, c'est absolument extraordinaire, est capable aujourd'hui d'investir sur, sur les fonds propres. Et imaginez que si la Sévival avait opéré. Ce changement, tout en continuant à faire de la dentelle dans le milieu valorisme, parce qu'effectivement, il ne faut pas nier quand même que les logements insalubres ont été réhabilités, etc. Si on est dans le trait social, c'est aussi qu'avant, il y avait du logements insalubre. Bon, hein, il faut le savoir. Les, les maisons s'effondraient, les, les, les toits s'effondraient, donc on ne peut pas tout jeter, tout ce qui était fait. Mais à un moment, je pense qu'il fallait vraiment avoir une réflexion de fond en disant comment la Sénuva va pouvoir consolider son action en, en arrêtant peut-être aussi d'emprunter et peut-être en allant sur, sur des marges qui lui permettaient d'être un peu plus confortable. Bon, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, c'est une histoire ancienne. Pour le logement social, je vous rejoins, je viens de remettre à Madame Lassie une lettre extrêmement poignante, d'une hein, dame qui est seule euh, avec deux enfants dans un studio. J'en reçois tous les jours. Lorsqu'on insulte et qu'on a des propos diffamatoires concernant le social, faut savoir qu'on s'adresse à la majorité de nos employés municipaux. Ils sont extrêmement blessés de la manière dont on parle du logement social. Aujourd'hui, j'ai énormément de couples qui demandent euh, des logements pour pouvoir mettre un, deux enfants. Euh, il n'est pas rare de voir des euh, F2 habités par des couples avec deux enfants. Donc c'est vrai que c'est un besoin, mais pas n'importe comment, même pas n'importe quoi. Valoris, aujourd'hui, est capable de se défendre, et je répète que nous gardons l'autorité et Mme qui est là qui opine du chef euh, l'autorité d'attribuer nos, nos logements c'est pour ça que j'ai souhaité rester euh, dans la SACEMA parce que dès que vous vendez, c'était possible hein, ils étaient là euh, euh, prêts à acheter tous les, tous les logements euh, donc c'était facile, ça se réglait en cinq minutes, sauf que là vraiment, si on avait vendu par exemple la Côte à d'Itat euh, il faut savoir que nous ne participons pas aux commissions d'attribution voilà, il faut le savoir, quand même. Donc, j'ai souhaité rester à la maison, c'est-à-dire dans la communauté d'agglomération, où nous avons des contacts toutes les semaines, avec madame Blasi je la vois tous les lundis, vous voyez. madame Moitrie, qui est en charge des logements sociaux, la voit beaucoup plus souvent, et il n'est pas rare de traiter les dossiers des uns, des autres, etc. On ne fait pas n'importe quoi. On a la volonté de protéger notre ville. Et c'est comme ça qu'il faut garder l'outil, et l'outil effectivement est beaucoup plus important. Par exemple, nous, nous n'avions pas d'agent. nous n'avions pas d'agents. C'était délégué à la Cet, qui est une filiale de la Caisse des Dépôts. Mais nous n'avions pas d'agent. Aujourd'hui, il n'y a pas de services compétents suffisamment important, juridique, ingénieurs, etc. Ce que tout, euh, ce qu'a développé la SACEMA. Donc, depuis un an, nous travaillons déjà. On a passé une convention et la SACEMA intervient déjà sur les logements de la sémivale. Et ça fonctionne magnifiquement bien. C'est la même proximité, c'est la même réactivité. On n'a rien changé, sauf qu'on a des moyens nettement supplémentaires. Donc, la SACEMA renforce la sémivale, dont effectivement, qui va devenir Sophia Antipoli euh, qui va se noyer comme la SACEMA, pas plus, pas moins, hein, on n'abandonne rien, hein, on n'aborde rien, euh, et qui va continuer à développer. On est déjà sur des quartiers qu'on a identifiés insalubres, et qu'on est en train de, euh, de monter euh, pour proposer des projets aux uns et aux autres et, et réduire cette insalubrité qui, continue, dans certains coins de la vie ville, continue à perdurer. Donc là, on continue, on n'a pas perdu une année, on continue à travailler. C'est très important, très, très, très important euh, de dire qu'on garde la maîtrise de notre logement social et surtout de la réhabilitation. Vous le savez, que vous êtes dans la ville, vous avez été dans la ville, vous savez tout à fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça n'est pas terminé, on ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain de réhabiliter. Vous avez vu, les qui sont tombées dans la vieille ville, ça ne s'arrête pas. Il bon, n'y a que ceux qui ne vivent pas dans la ville, qui ne savent pas ce qui s'y passe. Bon, nous, nous, on y est tout le temps. voilà Donc on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et là, avec un outil de, de commun comme ça, en mutualisant, comme on dit, on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ça, c'est très important pour la ville. L'idée, c'est l'intérêt de la communauté d'agglomération dans laquelle se trouve valorise. Voilà. C'est vraiment un partenariat très, très actif. Et c'est ça qui est important. Peut-être un autre point à, à préciser, Il y a, donc la Sémival, possède donc 89 logements, mais aussi 15 locaux commerciaux. Oui, vous bien. nous disiez en commission que justement les logements et les, les locaux commerciaux étaient, vers, étaient versés au patrimoine de la, la Sassema, mais que la commune rachèterait peut-être dans un voilà, second temps un de, les locaux voilà. commerciaux. Parce qu'on avait pas le temps. On a un problème bon, administratif, je ne vais pas développer, parce que vous savez ce que j'en pense. C'est très très long et on a besoin d'évaluation des domaines. C'est tout très long, tout est vraiment ça demande des mois. Donc pour ne pas freiner, pour ne pas freiner la, la procédure, euh, on a passé, effectivement, on va reprendre nos, nos, nos commerces parce que euh, la compétence euh, commerce étant euh, transférée selon la loi nôtre à la communauté d'agglomération, on a décidé, tous les maires ont décidé. De ne pas transférer le commerce de proximité. Donc il est bien évident que la CASA n'a aucun intérêt à garder le commerce et nous allons reprendre ces commerces dans l'année euh, prochaine, 2018. Voilà. On avait simplement besoin de plus de temps pour effectivement euh, pouvoir d'abord euh, identifier chaque commerce parce que le problème c'est que l'évaluation se fait par immeuble. Donc en général, la Sémivale acheté l'immeuble avec les logements et avec les commerces. Il n'y a jamais eu de dissociation. Donc il a fallu engager une procédure nouvelle en dissociant les commerces des logements pour la, la, la valorisation des uns comme des autres. Donc ça a été beaucoup plus long que prévu et donc pour ne pas freiner euh, les, la fusion, on a décidé de, de, de faire ainsi, voilà. Mais on garde les commerces, bien évidemment. Euh, ça n'est pas euh, du tout euh, de la compétence de la SACIMA de gérer les commerces. Alors là, je l'ai bien compris, donc Mme Kassi, vous n'allez pas va reprendre. Ouais, voilà. Ceci étant dit, vous m'avez demandé un document sur la constitution du OELA. Je voulais vous donner, voilà, ça s'est fait. D'autres questions oui. Éteint, ou... le milieu, le milieu, le milieu. Ah pardon. <rire> Simplement pour vous dire que nous revoyons M. Falcou sur le, la concertation préalable qui aurait pu avoir lieu, puisque ça a été signé par la CDILA le 28 juin et euh, par la CEMAL le 30 juin. Voilà, et que peut-être effectivement ça aurait écouté euh, certains désagréments par des gens qui n'ont strictement rien compris à ce qui se passe. Mais c'est toujours intéressant, d'entendre des gens, Mme Schenka, de savoir qui ils sont et ce qu'ils pensent. Moi, je, je trouve ça formidable. Ce que je veux dire, M. Falicou, bon, il y a peut-être eu un petit problème de, de, de timing, euh, mais il faut savoir que si aujourd'hui nous votons contre, c'est bloquant. Hein C'est-à-dire, si on décide brutalement de ne pas voter, la fusion ne se fera pas. Euh, donc, il n'y a pas un qui passe avant les autres. Il y a eu un timing qui a été particulier parce que bon, chaque conseil a... Voilà, son mode de gestion, et les autres dossiers n'étaient pas pris en ce qui nous concerne. On avait identifié hein, cette chose-là, mais moi ça m'a permis de, de voir qui était qui. c'est pas mal, c'est toujours très intéressant. Pour vous dire également que nous sommes tout à fait conscients que la CINIVAL avait atteint un stade de sa gestion qui rendait son développement plus que problématique, la raison pour laquelle nous, nous, nous ne nous opposons pas à cette génération. Simplement, euh, la fusion-absorption génère toujours une inquiétude euh, quant à la conservation du pouvoir décisionnel puisque jusqu'à présent avec la cinvall nous avions quand même un pouvoir décisionnel et une proximité avec les citoyens qui était appréciable et un outil qui était euh, euh, évidemment utile sur quelque chose qui est très sensible à savoir le centre ancien voilà Donc vous nous avez euh, rassuré sur euh, les prérogatives qui seront conservées aux représentants de la ville de la de c'est la raison pour laquelle nous avons voté la délibération. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Euh, la compétence aux changements sociaux est à l'origine de la case. Donc ça fait plusieurs, plusieurs plus de dix ans, tout à fait, voilà. Et que, contrairement à ce qui a été raconté encore des annonces supplémentaires, euh, les commissions, euh, dans chaque commission, il y avait la CASA. C'est une obligation. Euh, même si les logements appartiennent à la commune, nous sommes obligés, de par la compétence euh, de la communauté d'agglomération. Ça, c'est la loi qui nous impose, et nous avions toujours la CASA. Toujours un, un agent CASA qui était là oui, oui. et qui donnait son avis, hein, très difficilement. Voilà, défends, euh, voilà, c'est toujours pareil. Euh, mais euh, ça s'est toujours passé bah, comme ça. Donc, il n'y a rien de nouveau, ça c'est de la même manière, ça n'a change absolument rien du tout. Sauf qu'on a une puissance de feu par rapport aux interventions, euh, parce que bon, je vous le dis, depuis trois ans, la Cédivale n'arrivait plus à acheter des, des bâtiments qui étaient insalubres. C'était beaucoup trop cher, il fallait encore emprunter, la, la, la ville devait encore venir en appui. Euh, donc j'avais dit on, on arrête, là hein, on va directement euh, dans, le, dans le mur, on va arrêter, on va trouver des solutions. En fait un certain temps, je ne suis pas seule contrairement encore un mes amis parce que là, voilà, euh, ça a été lui, ça feuilles hein. euh, j'ai un conseil d'administration si mon conseil d'administration ne valide pas les propositions qui sont faites, si ça ne passe pas c'est pas. la loi Alors, je ne sais pas, il y a qui je ne sais pas, c'est la loi et après nous avons des assemblées qui vont arriver qui vont valider. encore une fois si c'est refusé, ça ne se fera pas euh, en fait. Il y a une procédure qui est très très claire, hein, euh, vraiment. S'il y a un élément qui bloque, une assemblée qui bloque, ça ne se fait pas, très légitimement, et c'est normal. Il faut chaque fois demander la, la, la, une, une, une, une validation par rapport au projet, etc. Donc on en est à, je ne sais pas, une réunion. Bon, pour vous rappeler, j'avais fait quand même cet été une commission qui est de ce qui allait se faire, bien avant que, que tout s'accélère, la procédure s'accélère, c'est bien normal, on doit avoir terminé avant la fin de l'année, c'est comme ça, euh, mais euh, je vous le redis, ça ne change rien, ça fonctionne déjà de cette manière. Oui. Ah, donc, on... Voilà, par contre, contre je dis que vous n'êtes pas dans ce registre-là, merci, oui. je vous félicite. Mais euh, je veux dire, on n'est pas contre du tout en mode du fonctionnement, surtout si ça augmente un petit peu la puissance de feu, oui. pour on se aller se mieux plus voir, voilà. Euh, par contre, voilà, sur le mensongement avec des bailleurs très puissants, aurait été plus problématique à mon sens. Voilà, ça s'arrête à la société, ouais. euh, enfin à Sophie Antibonis oui. ouais. à euh, ouais. On est encore chez nous, ça s'en fait rien. Voilà, c'est un peu la réflexion. Merci infiniment. Donc, qui vote contre, qui s'abstient l'unanimité Ah, pardon, excusez-moi. Je ne pas, pas, ah. pas. Je me Allez, mais euh, tout simplement pour dire que moi, sans état d'âme, je voterai pour cette mesure à absorption, pour deux raisons principales, au-delà des difficultés que peut rencontrer la Célibane, et en particulier à Côte de Guilla, mais aussi la voiture de la Célibane ne permet pas finalement de répondre aux besoins sur la Commune. C'est une... C'est une société euh, d'économie mixte, euh, finalement, qui a une cinquantaine d'années, qui a été, comme vous l'avez précisé, euh, euh, réalisée pour des raisons de 26, qui aujourd'hui la plus et la voiture est, est assez faible. Mais l'autre raison que je voulais préciser, euh, euh, c'est aussi parce que euh, le travail de la, de la SACEMA est un travail vraiment sérieux. Euh, vous m'auriez proposé la même chose avec votre. Côte Nature Habitat, je le dis clairement, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et, et je le dis parce qu'aujourd'hui, sur la commune, il y a des résidences qui sont gérées par Côte Nature Habitat. Et c'est absolument scandaleux euh, l'état de ces résidences. Donc ça, il faut quand même le préciser. Mais sur la SACEMA, et, et, et c'est vrai que tout le monde connaît Madame Blasi, euh, sur Antibes, aussi sur Valoris. Et, et c'est vrai qu'elle a fait un travail remarquable. J'ai des amis sur Antibes qui, effectivement, disent... Oui, quelquefois, il faut qu'on un petit peu euh, relever un petit peu la SACEMA, et finalement il y a une écoute. Et je crois que la SACMA a pris son tournail il y a quelques années, comme vous le disiez, en, en étant bâtisseur, bas ils ont augmenté encore leur loyer, mais au niveau du travail, ils ont un travail qui est, qui est remarquable. Moi j'ai deux points, c'est qu'avec la SACMA, à aujourd'hui, les loyers n'augmentent pas. Et, et d'après, peut-être Madame la peut de le confirmer. Mais, mais l'autre point qui me semble essentiel aussi, c'est qu'ils ont de moins en moins d'être payés. Euh, c'est pas parce que les gens sont plus riches, c'est juste parce qu'ils ont une écoute, un d'accompagnement et qui, qui gèrent qui, euh, qui gère pas mal de dossiers. Je crois que pour, au-delà des difficultés que pourrait rencontrer la ville avec la Cénivale et au-delà des euh, emplois que la ville euh, cautionne, alors je sais pas d'ailleurs à ce niveau-là si, euh, si la ville continue à être de ses emplois de la Cénivale, comment ça, ça va fonctionner Parce que c'était pas précisé. Mais au-delà de ça, je pense que est, ce sont nos citoyens, qui, et nos concitoyens qui vont en profiter parce qu'on aura une voilure peut-être un peu plus grande dans le logement social de qualité. Et, et, et c'est pour ça que sans État d'âme, oui, je j'aurais cette délibération et, et, et j je la condamne. Voilà. Alors, je vous remercie encore de cette intervention parce que c'est vrai que pour bien gérer le social, là encore, il faut des moyens, mais des moyens humains, c'est-à-dire avoir des services dédiés, ce qui est le cas pour l'assassinat d'accompagner, là aussi en cas par cas les gens peut-être en difficulté, provisoire ou pas, euh, et ça permet effectivement de solutionner les invités euh, Nous, on était arrivé au stade où ça n'était plus possible. Euh, pour l'humain, donc justement, les employés, nous reprenons deux employés, et la SACEMA garde deux autres agents. Donc tout ça, c'est réglé. Euh, il n'y a pas de dégâts, donc, tout s'est fait vraiment euh, en souplesse. On, on s'est attaché, nous-mêmes, à, à bien travailler là-dessus. En ce qui concerne Côte d'Azur Habitat, alors là, j'ai une bonne nouvelle. Il se trouve que grâce à Nature En la Casa est intervenue parce que nous avions souhaité à un moment que Côte d'Azur Habitat soit racheté pour être rénové. Donc, nous avions travaillé avec beaucoup de, de, de promoteurs, de bailleurs, pour essayer de voir si ne pouvait pas racheter Côte d'Azur Habitat. La cité du soleil, pas la cité du soleil. Non, là, n'en suis pas là. Non, la cité du soleil. Que... Oui, oui, ouais, non, là, je suis pas en comme ça. Euh, donc, euh, faire un habillage végétalisé pour masquer un petit peu ce côté minéralisé de la cité du soleil. Bon, ça n'a pas pu se faire pour des raisons diverses et variées, mais c'était sans compter, sans la, la persévérance de Madame Lassie qui s'est attaquée à l'affaire et qui est en train de négocier de gros travaux sur, euh, sur la cité du Donc là encore, on a vu arriver une force très importante euh, associée à la ville. Donc nous nous sommes euh, mutuellement euh, appuyés les uns sur les autres pour arriver à un résultat. Un jour ou l'autre, Madame Blasile nous donnera le résultat de cette peine négociation. Mais ça montre bien que quand on est euh, mutualisé ensemble et qu'on a les mêmes objectifs, on y arrive. Bon, ça met peut-être du temps parce que ce n'est pas très simple de changer les habitudes. Effectivement, on a un petit peu bousculé la manière de faire sur le social. Mais je pense, je pense que euh, ça va donner des résultats intéressants. Et ça, on le doit. On le doit vraiment euh, euh, aux logements sociaux, euh, qui sont euh, quand même pour certains un peu vétustes, on, on, on doit le reconnaître. Alors, je, je ne désignerai personne, hein, parce que c'est trop facile de dire, c'est la faute à l'un à l'autre. Moi, ce pas mon registre. Je dis que chacun fait un petit peu comme il peut au moment où il peut, euh, et je ne crois pas que les uns et les autres soient de mauvaise volonté, sauf les conjonctures peut-être ne s'y prêtent pas, etc. Peu importe, ça c'était hier, aujourd'hui on se tourne vers l'avenir et je pense qu'on va peut-être euh, obtenir quelque chose de positif. Voilà, donc on va procéder. Je, je, juste pour compléter, parce qu'on parle, ici, on parle de la Cité du Soleil, mais on peut aussi euh, parler du Saint-Sébastien, qui, qui, qui, qui est une résidence euh, gérée par Côte d'Azir Habitat, et, et ce qui se passe à Saint-Sébastien en particulier et à la Cité du Soleil, c'est absolument scandaleux euh, pour des bailleurs sociaux. Donc, on connaît, euh, Alors, on, on y est, Alors, même si ce n'est pas euh, un bailleur casa, euh, bon, on y est sur la casa, de fait, mais euh, ça n'empêche pas, comme c'est la compétence de la casa, madame Dazi d'intervenir fortement avec ses services. Et là, on la pousse régulièrement, donc je pense qu'on est un peu pénible aussi, mais quand même, euh, mais c'est la compétence, c'est la compétence aux gens sociaux, la casa. Donc la casa intervient et baisse de tout son poids. Euh, et ça, c'est très important aussi. C'est pour ça que je me permettais d'insister un petit peu et d'être un petit peu lourd sur cette euh, résidence, parce que je profiterai de, de, de la présence de madame Dazi qui bien voilà. est bien au courant des dossiers aussi. Mais Mme Lassie, la prochaine mission, c'est le Saint-Sébastien si vous l'acceptez. Voilà, voilà. c'est ça. ça. Sinon, sinon, ça. sinon ça. vous serez détruite. Non, non, mais elle accepte toutes les missions. Moi, je la vois toujours en train de travailler. Associée à madame Moitri, ça n'arrête pas. Donc, on va quand même procéder au vote, parce que c'est de Qui est contre Qui s'abstient à l'unanimité Merci. Délibération numéro 3. Nous au conseil d'administration de la SACEMA, désignation de suite. Oui, madame le maire, il s'agit maintenant de procéder à la désignation du représentant de la commune. Donc, dans le cadre pour ce projet sémilial SACEMA, pour ce projet de fusion. Donc dans le cas du projet de fusion, absorption de la scénivale d'Ans par la il a été convenu un certain nombre de conditions suspensives auxquelles figure notamment la nomination du représentant de la commune de Valoris, administrateur de la SACEMA. Alors les répartitions des sièges avant fusion, la ville d'Antibes 6, la casa 1, la casa 1, la répartition des sièges après fusion, la ville d'Antibes 6, la casa 2, euh, donc je précise qu'il y a M. Morin qui est pour la Casa et Madame Marie-Claude qui a été élue au titre de la Casa. Euh, pour la ville de Valoris, il y en aura euh, un siège, pour la Caisse des barnes, un siège et pour la Caisse des dépôts un siège. Il est donc maintenant proposé au Conseil municipal de désigner Madame le maire Michel Saluki, représentant de la commune, siégeant au sein du Conseil d'administration de la Société Anonyme de construction et d'économie mixte dans le titre de l'État et d'autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération. L'élection se déroule au scrutin secret, sauf si le Conseil décide à l'unanimité de ne pas recourir à ce mode de scrutin et à la majorité à des suffrages. Au nom de la majorité municipale, je vous propose la candidature donc de Madame Le Maire. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures non, il n'y en a pas. Euh, donc, s'il n'y a pas d'opinion, Je vous propose de recourir au scrutin public. Qui est contre Personne. Merci. Euh, donc, euh, qui s'abstient Pardon. Non non, non, non, sur le vote, pardon, excusez-moi. Non, sur le vote. Sur le vote. Sur le vote du sure. Donc, qui est contre Personne. Qui s'abstient Personne. Merci. Euh, donc, euh, donc maintenant, on passe au vote pour la candidature de Madame Michel Sébastien, maire de la de Feu-Jean. Oui. Oui. Oui. Alors, qui est contre, enfin, qui est contre, c'est plus simple de la raison, pas d'habitude. Qui est contre, personne, qui s'abstient, M. Falcou, eh bien merci beaucoup. Donc nous allons passer. Euh... Au point 4, demande de classement de la commune en station de tourisme. Oui, il s'agit d'un complément. Par délibération du 4 novembre 2016, la commune a sollicité son classement en station de tourisme après avoir obtenu le classement de commune touristique et le classement de l'offre de tourisme en catégorie 1. Euh, parmi les critères nécessaires au dépôt du dossier figure une rubrique relative à l'absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la, du fait de la Commune euh, durant les trois années qui précèdent l'exercice de la demande de, de classement. Au, auparavant, une attestation signée par l'autorité territoriale était suffisante, à présent c'est le Conseil municipal qui doit se prononcer. Aucune infraction n'ayant été portée à la connaissance de la commune au sens des articles L1324-1 et L1337-1, et suivant le Code de la santé publique, article L571-9 et suivant, et L571-17 du Code de l'environnement, vu le dossier de demande de classement de la commune en station de tourisme, et plus particulièrement le critère 8A, il est proposé au Conseil municipal de confirmer que la Commune n'a fait l'objet d'aucune infraction aux législations et aux règlements sanitaires. S'il n'y a pas de questions, vous connaissez... Vous, avez, vous savez que la ville a été classée station de tourisme... Elle a été classée, et a classée station de tourisme depuis 1990. Ce classement s'arrête le 31 décembre 2017 et nous avons déposé une demande de renouvellement. Et l'un de ces critères, justement, qui est requis, euh, concerne l'absence d'infraction aux législation sur l'hygiène publique. Voilà, aucune infraction n'a été relevée par l'Agence régionale sanitaire. Toute euh, cette délibération qu'on vous demande de, de vous voir. Alors, simplement oui. une précision le classement est en très bonne voie. Nous avons déposé le dossier et répondu à tous les critères. Voilà, donc nous sommes vraiment euh, plus positif, d'après les services compétents, euh, qui nous ont dit que vraiment, euh, c'était une vie tout à fait euh, intéressante et qui répondait à tout ce qui était, euh, dans les obligations, d'une ville classique. Voilà, donc c'est bon, euh, on y est. Euh, c'est très important pour nous, pour euh, l'affichage hein, touristique. Euh, donc on vous fera part des, des résultats, euh, je pense, alors, Si vous voulez, ça va être un petit peu long. Je vous rappelle également, puisqu'on a un petit peu de temps, que dans les critères qui, qui concernaient ce classement, il y avait l'office du tourisme qui devait passer en catégorie 1 et l'obtention de la marque qualité, ce que nous avons obtenu, je vous le rappelle pour mémoire, le 18 mai 2017 pour la marque qualité et le 19 juin pour la marque qualité euh, tourisme. Voilà, donc cela étant fait, aujourd'hui le dossier a été déposé à la préfecture, c'était le plus important, qui a deux mois pour y répondre, pour voir la, vérifier la, la complétude du dossier. Ensuite elle va le transmettre pour instruction à la directe, c'est-à-dire la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de, de l'emploi, qui elle a aussi quelques mois pour inscrire le dossier. Une fois que l'instruction sera terminée, euh, ce dossier va partir au ministère de l'Économie et des Finances à Paris, qui y a aussi quelques mois pour faire le classement de la ville. Donc euh, grosso modo, je pense que si tout va bien, nous on a fait notre travail. On devrait avoir fin 2018, parce qu'il y a quand même des mois, hein, des dossiers, on n'est pas les seuls. Je pense qu'on va dire courant 2018, on devrait avoir ce classement. Euh, parce que là pour l'instant on a la dénomination. Vous avez compris, maintenant il faut aussi le classement. Non, le tourisme, c'est tout. C'est le musée, c'est le château, euh, mais ce sont aussi les plages. Euh, et je voulais parler des plages du midi. Euh, et je voulais savoir quel était le calendrier pour les plages du midi. Euh, pour éviter ces ce tout pourrait se passer sur les plages du midi. Alors, évidemment, les plages du midi sont en bonne voie, bois, puisque euh, voilà. Euh, il n'y a pas une procédure donc est, on est dans les clous euh, pour autant tout est long parce que dans la mesure où apparemment nous avons détecté de l'amiante euh, les travaux de désamiantage de, vont, vont retarder effectivement enfin tous les dossiers sont prêts tout a été euh, déposé euh, et validé on attend euh, bon, je pensais faire la, la réponse à monsieur Bakou qui a, qui a Poser cette question euh, libre. Euh, nous n'avons pas la possibilité de vous monter les projets parce que ça serait contraire à la loi de l'appel et de la mise en concurrence. dis, bon, c'est ce que nous dit, euh, de manière à ne pas diffuser des informations avant euh, le lancement de, de, de, de l'appel. Voilà. Donc c'est un petit peu euh, compliqué à comprendre parce que c'est vrai. Euh, voilà, mais il y a beaucoup de candidats et il est normal de ne pas diffuser. Pour autant, l'instruction n'est pas terminée puisque nous n'avons pas reçu euh, le rapport de, de, des services de l'État euh, nous disant ce qu'ils entendent. Effectivement, si aujourd'hui on dit ce qui se passe et quelles sont euh, les dispositions des plages, imaginons que l'État trouve que ça n'est pas judicieux et change, ce serait une information de toute façon qu'on ne serait pas bonne. donc on respecte ce que nous demande l'État, hein, c'est le mieux parce qu'on a vu ce qui se passe quand on respecte pas euh, donc ça c'est le midi démonte, vous l'avez vu nous on va démonter au mois de novembre également on va engager ensuite des travaux parce que nous avons l'obligation de faire des travaux et des, euh, des chemins d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite donc sur les deux plages Bon, je ne me prononcerai pas pour le sommeil, je fais comme tout le monde, j'attends. Euh, pour le midi, bon, c'est un bon point. Il voilà. euh, y a la base nautique, il une concession qui est euh, séparée des concessions des plages. La base nautique, bon, euh, ça a été reçu ce matin, enfin, tout est bon, tout est bien. Donc, c'est vrai que probablement la base nautique sera plus rapidement montée que, que le reste, puisque il euh, n'y bon, a jamais eu de blocage, il n'y a rien euh, de particulier, si ce n'est le démontage des. des la justice sont installées. Euh, nous nous ferons notre partie, tout ce que la ville avait construit en dur, la ville a l'obligation de démolir, de, de détruire, et la partie de la justice. Voilà, ils sont en train euh, la suite de ça, euh, voilà, la procédure s'enchaîne. Il faut qu'on fasse d'abord la preuve que tout a été démonté auprès des sociétés. Tant que ça n'est pas euh, nu, euh, il n'y a pas de fait. Oui. Puisqu'on est dans le sujet, ça évitera de revenir lors de la question orale. Les... oui, Plusieurs plusieurs remarques. Je crains également une saison blanche pour l'année prochaine, parce que pour l'instant, on ne voit pas arriver le calendrier. Et vous nous dites pas pouvoir nous présenter le, le plan d'implantation. Pourtant, enfin, une ébauche a été présentée aux plagistes eux-mêmes. Et je, je pense que c'est la moindre des choses d'associer des choses de, l'ensemble du Conseil municipal, ne serait-ce qu'à la réflexion. Si vous, si voulez, si si vous, si vous ne si voulez pas nous, pas nous montrer... De... Euh, non, on y va. Moi, moi, j'ai rien à cacher. Je vous le dis franchement... Non, mais... de... C'est deux choses différentes. On me dit pas possible, C'est voilà. deux choses différentes. La première, je veux dire, c'est que la réflexion peut se faire en commun. Une fois que votre décision est arrêtée, que vous le gardiez un peu sous le poudre, le temps que on peut le comprendre. Mais là, c'est vrai que le Conseil municipal n'est associé à aucun moment. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quand on vous avez attendu, enfin, vous, avez attendu vous dites que c'est à cause de l'État, mais le... la deuxième quinzaine de septembre, pour en parler aux plagistes... Et franchement, enfin, on, a, on en connaît tous quelques-uns, on a une pensée pour eux, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là, ils démontent, et encore une fois, il faut les saluer, la Plage du Midi, ils se mettent réglo sans faire de vagues, alors que la situation est difficile pour eux, et ils ne savent pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine. Euh, franchement, heureusement, heureusement que la responsable des plages n'est pas là, parce que je crois que là, elle fait une grosse colère. Elle a eu un accompagnement, comme Gérard, en ça, vraiment. Euh, elles sont constamment près des y a des réunions régulières en ligne. Euh, je ne participe pas à, à toutes tellement il y a de réunions. Ils ont la possibilité de venir voir les services. Ils ont été accompagnés. Encore, je crois, il y a deux jours, vous étiez sur les plages. Euh, ils ont un accompagnement que ah, personne on ne peut pas tenter. Madame qui, vous ne pouvez pas contester non plus que personne ne connaît le calendrier, personne ne connaît les euh, conditions les de du calendrier. Mais... Le... Ah bah ils ont, ils ont de la chance, dommage qu'ils ne soient pas élus. Les, le, que le... <rire> non mais voilà, enfin on ne connaît pas. De... Mais, euh, je vous assure, ça fait juste, je vous le dis, hein, ça fait juste trois ans. Non, mais je... On a été accompagné par la DTTM, le directeur lui-même de la DTTM est venu aux Réunions pour expliquer, euh, donner les conseils, dire qu'il serait euh, vraiment soutien, etc. J'ai rarement vu, et d'ailleurs il me l'a dit, que c'était une des seules villes qui avait été accompagnée de cette manière. Alors, heureusement qu'ils ne sont pas là, parce que je crois que là ça sera encore un outil de mon donc, je pense qu'il n'est pas utile euh, d'aller sur ce terrain-là. Ils savent très bien qu'ils doivent avoir des montées rapidement, le plus rapidement possible. Ça, ils le savent. Après, le calendrier, il est soumis à un élément qui est ouais. euh, bloquant. bloquant C'est la DGFIP, je vous le dis tout à fait simplement, puisque j'ai apprécié pas une fois, euh, et ainsi que les la DGFIP qui ne nous a toujours pas communiqué le montant de la l'improvidence qui serait demandé à la ville. A partir de là, tout le reste est fait, sauf qu'on ne peut pas calculer non, la redevance qu'on est en capacité de demander au pâchiste. Donc, tant qu'on n'a pas cette événement, donc, par exemple, on n'avance pas. Donc, par exemple, on sait combien il y aura de l'eau et où ils seront implantés. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Alors, est-ce que vous déposé. pouvez nous le dire, s'il vous plaît <coughs> Je ne peux pas vous le dire parce que nous n'ayons aucune indication. <rire> si, si demain, on me dit, quel ce que vous ce n'est pas un secret. En fait, il y a eu une commission de délégation de service de... public de... qui s'est réunie à... il y a tout tout deux jours, où, où on nous a présenté, euh, je dirais, l'esquisse de ce que oui, pourrait être la fait. délégation. Et on, on mais ça, dit... ça n'est pas le plan définitif. Non, on nous a ouais. même dit le nombre de lots qu'il y aurait, ah, bah, on a la répartition. Qui... Évident, en fait. Alors, de... euh, racontez-nous. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Mais non seulement vous l'avez ouais. dit, mais c'est passé dans ouais. Donc Pour tout le monde, c'est un peu lire, c'est marqué. Ce document, je vous assure, c'est marqué. Euh, six lots sur le midi voilà. dont un Alors, voilà, euh, qui est dédié au sport nautique à part la base nautique de l'autre côté, 4 plats voilà. ça c'est pas un sou, ça fait ça fait non, quand même non. beaucoup de temps qu'on en parle passer sur un document de six pages voilà. est ce qu'on voilà. peut le communiquer ou pas je ne sais pas écoutez moi ce que je vous dis c'est ce qu'on m'a dit parce que moi j'étais prête à ouvrir un nouveau une commission pour qu'on n'ait pas sur les plans on m'a dit surtout pas Enfin, d'autant que le enfin, garde euh, si demain on me dit autre chose, moi ce que je vais faire, je vais, je vais appeler euh, la BDDM et demander l'autorisation de communiquer, au moins de vous démontrer, Bien évidemment, ils ne sont pas diffusables, parce qu'effectivement, c'est des les éléments donnés à des candidats potentiels, les... de s'organiser plus rapidement peut-être, de se positionner. <coughs> il, il y a une règle, il faut la respecter, je pense que c'est le mieux. Si effectivement on me dit que ça ne pose aucun problème, allez on peut là. Moi, je, bon, franchement je montrer un je ne vois pas trop de soucis, mais après si on va le faire, on ne fait pas. Hein. Voilà. Donc euh, oui, oui. Oui, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de nombreux candidats, ça leur permettrait peut-être de se positionner. Et de.. C'est compliqué. Vous savez une saison. Vous savez le débat qui. Il... Est aujourd'hui, c'est entre ceux en qui chats. sont oui, ceux qui sont pas, ceux qui sont historiques, ceux qui ne sont pas. Euh, la loi ne regarde pas ça. Euh, voilà, elle demande équité, la, la, euh, vraiment le, le, le, le, la plus grande rigueur quant à, à ce, ce type de, de, de procédure. <rire> j'observe. Si euh, on, on nous dit que c'est pas grave, euh, voilà. Euh, bon, là, je vous dis, ça date de deux heures. Hein. Moi, j'étais prête. Là, moi, j'ai rien à tâcher, que, euh, mon ah genre, non, je, je pas gens. Si Simplement ça que... doit fausser ou peut-être euh, avantager, etc., je l'entends. On ne le fait pas. C'est pas grave. Ça. Voilà. Mais c'est vrai que bon, je euh, pas euh, tout à fait. Voilà. Euh, euh, ouais. Donc on va voter qui est contre, qui s'abstient, merci. Euh, point 5, Société des communes Valorienne, rapport d'activité au 31 décembre 2016, présentation Monsieur M. Euh, voilà, donc là c'est le rapport d'activité que vous avez lu, l'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les représentants au conseil d'administration d'une société des communes mixtes présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l'activité de la société. Voilà, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport présenté au titre de l'exercice 2017. Un secours on va délibérer le 27 octobre. Vous voyez, on a entendu, mais c'est plus rapide que ça, c'est possible. Plus... Voilà. Donc, c'est un don acte. On passe au point 6. Commission communautaire de proposition de candidat. Désignation de madame Moitre. Conformément à l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, CASA, dispose de la compétence équilibre social de l'habitat. L'intérêt communautaire de cette compétence a été défini le 10 juillet 2006 par délibération du Conseil communautaire. La communauté d'agglomération, sur le fondement des articles L441-1 et R441-5 du Code de la construction et de l'habitat, bénéficie de la réservation d'un certain nombre de logements dans chaque programme HLM en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie d'emprunt. Ainsi, la CASA dispose d'un contingent de réservation de logements locatifs sociaux au titre de la garantie d'emprunt et des subventions accordées qui lui permet de présenter des candidats à la commission d'attribution de logement des organismes HLM OPHLM, SAHLM, CENHLM, seul -E organe décisionnaire. Afin de proposer un cadre de transparence et d'équité des candidats à l'attribution d'un logement au sein du parc social, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis s'était dotée par délibération du Conseil communautaire en date du 20 mars 2006 une commission communautaire d'attribution CCA. Il s'avère que le plan partenarial de gestion de la demande, adopté par le Conseil communautaire du 27 mars 2017, a fait évoluer la commission communautaire d'attribution en commission communautaire de proposition de candidats CCPC. En plus des missions dévolues à la CCA concernant la désignation des candidatures. Sur les disponibilités de logements, la CCPC est chargée d'œuvrer aux bonnes pratiques dans le traitement de la demande et de veiller à garantir la politique de peuplement et de mixité sociale. La CCPC se réunit mensuellement, mais peut faire l'objet de dates supplémentaires afin de garantir une fluidité maximale dans les traitements des candidatures et la vacance des logements. L'animation et le secrétariat de la CCPC sont réalisés par la Direction Habitat-Logement de la CASA. La CCPC, présidée par la CASA, est composée de deux élus communautaires permanents ou leurs suppléants, deux élus communaux pour chacune des 24 communes ou leurs suppléants, un représentant d'une association œuvrant dans le domaine du logement et de l'insertion, un représentant de la préfecture désigné par M. le Préfet et trois représentants des bailleurs sociaux gérants du patrimoine sur le, le territoire de l'EPECI. Un représentant d'Action Logement ou son suppléant. Les membres de la CCPC sont nommés pour six ans. Leur mandat prend fin au renouvellement du Conseil communautaire de la Casa. Ils disposent d'une voie délibérative pour la désignation des candidatures. C'est dans ce cadre qu'il est aujourd'hui proposé au Conseil municipal de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants qui siégeront au sein de la commission communautaire de proposition de candidats. Alors, l'élection se déroule au scrutin secret, sauf si le Conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas courir à ce mode de scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Au nom de la majorité principale, au nom de la majorité municipale, je vous propose la candidature de Madame Moitris, suppléante Madame Bouaz, Madame Pilar, suppléante M. Gallard. Y a-t-il d'autres candidatures Je vous propose de recourir au scrutin public. Ouais. Alors, voilà. ah, je suis contre. <coughs> qui s'abstient C'est Non, en fait, euh, Contre quoi Ah Non, Il ça. Alors, qui est contre <coughs> Qui s'abstient Merci. merci. Donc, au point 7, distribution du siècle et barre de l'affiche, Vu le Code général des collectivités territoriales et principalement des articles L52-33 et L57-11-1, vu la loi numéro 2014 58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, loi MAPTAM, Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République, voire modérée. Vu l'article 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône. Du bassin Ronde, euh, ça, Vu l'arrêté du 20 janvier 2016 relatif au schéma directeur et de gestion des eaux fixant la réalisation d'ici le 31 décembre 2017 de la stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau, vu l'article l'arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques et PGRI du bassin Ronde-Méditerranée, vu l'introduction, l'instruction ministérielle du 7 novembre 2016 rappelant les principes de cohérence hydrographique. En renforcement des solidarités financières et territoriales de rationalisation du nombre des syndicats, vu les statuts du SIACOA, vu les statuts du signage, considérant que la organise une nouvelle répartition des compétences en matière de géomalie, considérant que le département des Alpumaïques et des intercommunalités se sont engagés au sein du signage Maralpin pour la gestion intégrée des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Considérant que le courrier du 15 juin 1910, 2017, le préfet des affluents maritimes a demandé au président du syndicat intercommunal pour la qualité des eaux de la Prague et de ses affluents, Siakeva, de mettre en œuvre soit la procédure de dissolution du syndicat, soit la procédure de transfert direct du syndicat au signage Maralvan pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018. Considérant que la commune de valoris jean est membre du cia et que la procédure de dissolution est privilégiée, considérant qu'il faudra en conséquence répartir à le passif et la trésorerie du cia entre ses membres, considérant que ce partage sera réalisé ultérieurement selon les données disponibles, en conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le principe de la dissolution du cia au 31 décembre 2017 d'autoriser Mme le maire à entamer toutes les démarches nécessaires, ainsi qu'à signer tous les actes documents à intervenir en évolution de la présente délibération. Des questions particulières qu sur le siège Non Pas de questions Qui est contre s'abstient Merci. Point 8. Répartition et devenir du personnel du siège épargne le Code général des collectivités territoriales, particulièrement l'article la 52-12-33, L57-11-1, vu la loi numéro 24-58 du 27 juin-janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, loi Vu la loi numéro 25-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République, loi montrée. Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône, stage, Vu l'arrêté du 20 janvier 2016 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, Fixant la réalisation d'ici le 31 décembre 2017 de la stratégie d'organisation des compétences locales au niveau vu l'article du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation des GRI du bassin Rhône-Méditerranée, vu l'instruction ministérielle du 7 novembre 2016 rappelant les principes de hydrographique de renforcement des solidarités financières et territoriales, de rationalisation du nombre des syndicats, vu les statuts du siècle et bas, vu les statuts du smiage, vu le courrier du syndicat du smiage du 1er septembre 2017, autorisant les possibilités de possibilité, le recrutement des agents titulaires au sein du smiage à partir du 1er janvier 2018, considérant que la loi nous fait une nouvelle répartition des compétences en matière de géographie et de Considérant que le département des Alpes-Maritimes et les intercommunalités se sont engagés au sein du signage marin 1 pour les gestions intégrées du milieu aquatique et la prévention des inondations, considérant que par le courrier du 15 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au président du syndicat intercommunal pour la qualité des eaux de la Braille et de ses zones confluentes, aussi de mettre en œuvre la procédure de dissolution du syndicat, soit que la procédure de transfert direct du syndicat au conseil maralpin pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018. Considérant que la commune de Valoris-Bautriot-Jouan est membre du SIAC-EBA et, et que la procédure de dissolution est privilégiée, considérant que dans le cadre de la procédure de dissolution du SIAC-EBA, il y a lieu de, devoir, de prévoir la répartition à la du personnel, considérant que le personnel permanent du siècle et eba est composé de M. Schultz, Cheneval Cédric, ingénieur territorial à Danglampé, considérant qu'il convient de prévoir le transfert du personnel permanent à la commune d'Andil et de manière concomitante à la communauté d'amélioration soutien police au 31 décembre 2017, puis sa mise à disposition de à l'enseignement général en 1er janvier 2018, en fonction de ses compétences déléguées, considérant que le personnel non titulaire du siècle et bas est composé de M. Marin Cyril Technicien territorial à temps complet et sera directement recruté par le SINAGE à compter du 1er janvier 2018. Considérant que ces mouvements de personnel n'ont pas d'incidence financière pour la commune de Valoris-Golfe-Jean, en conséquence, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le principe de transfert du personnel permanent du SIAQ-EBA à la commune d'Antigues et de manière concomitante à la communauté d'agglomération Sophia-Rosikovice au 1er décembre 2017 puis sa mise à disposition du smiage maralpin au 1er janvier 2018 en fonction des compétences déléguées. de prendre acte que le personnel non titulaire sera directement recruté par le à accompli du 1er janvier 2018, d'autoriser Madame le maire à entamer toutes les démarches nécessaires, ainsi qu'à signer tous les actes ou documents à intervenir en exécution de la présente délibération. Une question Est-ce que vous avez... qui ne va pas se... Ça y c'est fait, ça. Oui, au niveau du personnel, là, il y a une procédure qui est différente de l'un par rapport à l'autre. L'un qui tu, là, passe par la directive et il reste rebasculé au souverain, l'autre, il va directement. Alors, on peut savoir les gens pour lesquels on a procédé à, cette, à ce système ou... ça doit... Non. On ne peut pas savoir. Ça doit être statutaire, je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas, pas un problème statutaire, oui. ça. C'est deux statuts différents. Ouais, ouais, mais le. Non, mais quand on est un personnel titulaire d'une collectivité, on peut passer à une structure intercommunale sans problème, sans passer par le droit de l'autre commune. Vous n'avez pas. Oui. D'accord. Très bien, merci. D'autres questions Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 9, syndicat départemental de l'électricité et du gaz, mis en le terrain l'ascension de la rue Monsieur Salmon. Oui. Dans le cadre des travaux d'amélioration esthétique du réseau électrique sur la commune, la municipalité a souhaité la réalisation de la mise en souterrain de réseau basse tension de la rue Chabrier. Cette opération, dont le coût est estimé à environ 57 416,67 euros, soit 68 900 euros TTC, sera confiée au SDEC, spécialiste de ce de travaux d'environnement et d'enfouissement des lignes. Le SDEC sera également chargé de solliciter la subvention au conseil départemental dans le cadre du programme environnement et de contracter l'entrain d'estimer à compléter le financement. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à faire réaliser la mise en souterrain du réseau basse de, de pour un montant de 57 416,67 euros, soit 68 900 euros TTC, de confier la réalisation de cette opération de display dans le cadre de ses compétences conformément au plan requis, de charger le syndicat de solliciter la subvention du conseil départemental. Programme environnement et d'inscrire au budget 2017 de la commune les crédits nécessaires au compte 665-51. Des questions Il est con, il s'abstient, merci. Point 10, syndicat départemental électricité du gaz, en souterrain, basse tension de la rue des Grands Ors, M. Deuxième délibération identique à la première, sauf la destination, cette opération mon coût est estimée à 86 250, concerne la mise en souterrain du réseau basse tension de la rue des Grands Ors, pour un montant de 86 250 euros hors taxes, soit 103 500 euros DTC. Elle sera de même confiée aux SDEC, spécialiste de ce type de travaux d'environnement et d'enrichissement des mines. Le sera aussi chargé de solliciter la subvention du Conseil départemental dans le cadre du programme environnement et de contracter l'emprunt destiné à compléter le financement. et est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser à Mme Le Maire à réaliser la mise en souterrain de la rue des Grands Ors pour un mmh. montant de 86 250 euros en taxes, 63 500 euros TTC, de confier la réalisation de cette opération au SDEC dans le cadre de ses compétences conformément au plan recul, de chargé le syndicat de solliciter la subvention du Conseil départemental. Programme environnement et d'inscrire au budget 2017 de la commune des crédits nécessaires à sa participation au camp de 65-54. Des questions Non, qui Point 11, acquisition amiable, BWB 298, 135 et 6 bw 300, 457, 13 rue François Donné à, à Valoris, Monsieur Piano. Par délibération en date du 4 août 2017, la commune a approuvé l'acquisition de biens en retour appartenant à la Sénival dans le cadre d'une concession d'aménagement arrivée à son terme. Les objectifs fixés dans cette convention publique d'aménagement, la CPA, consistaient à mener une opération de restructuration urbaine dans le centre ancien, avec c'est la rénovation de l'immeuble. L'immeuble situé au 13 rue François-Donné est inclus dans ses projets d'aménagement. Plusieurs lots avaient été acquis par la Sémival. Ce matin, il reste à acquérir quelques lots dans cet immeuble, Vous comprenez bien, qu'on peut parler de mauvais immeuble tant qu'on a pas acheté tous les lots. Il convient donc aujourd'hui de poursuivre ces acquisitions, à savoir le lot 3 BW298, le lot 4 BW300, appartenant à M. Faro, au prix de 27 000 euros, le lot 6 et 7 BW300, le lot 5 et 6 BW298. Appartenant à M. Canata au prix de 28 000 euros et le lot 1 BW298 appartenant à Mme Pollet au prix de 5 000 euros. En conséquence, il est, est proposé au Conseil municipal d'approuver les acquisitions des lots, si de subventionnés pour un montant total de 60 000 euros, d'autoriser Mme Le Maire à signer tous les documents et à intervenir à cette équipe. Oui, je, dire, je, dire, je dire, une seule question. Avec l'acquisition de ces lots, on a la totalité de l'immeuble Oui, on a la totalité. Il va manquait que ces trois lots. D'accord, merci. D'autres questions Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 12 projet nature en vie devant l'autorisation de défrichement par BZ23, BZ298, BZ300, BZ303, BZ400 partiellement, BZ701, monsieur, le dans le cadre de la mise en œuvre du projet de nature en ville, la commune de Valoris doit déposer auprès de la direction départementale des territoires et de la mer une demande d'autorisation de défrichement pour les parcelles dont elle est propriétaire au sein du périmètre de l'opération. Donc ça, c'est la loi. Les parcelles concernées sont les suivantes. bz 3 BZ298, BZ300, BZ303, BZ400 partiellement et et BZ401. Le dossier de demande d'autorisation de défrichement est composé en plus du formulaire des pièces suivantes le plan de situation indiquant les terrains à défricher, le plan cadastral avec indication précise de la zone à défricher, l'attestation de propriété et la délibération du conseil municipal autorisant le maire à déposer la demande de défrichement. Il est donc demandé ou proposé au propos conseil municipal d'approuver le dossier de demande de défrichement. Pour les parcelles BZ23, BZ298, BZ300, BZ303, BZ400 parcelles normes et BZ401 élaborées dans le cadre d'opérations l'opération nature L'autorité D'autoriser Madame Le Maire à déposer ce dossier auprès des services de la direction départementale de la vie des territoires et de la je dois, je dois vous remercier parce que je vous dois un, un, un rire, du moins un sourire pendant la préparation de ce conseil municipal parce que présenter une autorisation de défrichement, donc c'est-à-dire couper des arbres pour un projet Nature en Ville, donc on va mettre de la nature dans la ville, donc on coupe les arbres, je trouve ça magnifique. Plus, plus sérieusement, euh, vous savez que je suis opposé à, à, à ce projet, j'ai voté contre toutes les délibérations, donc il euh, ne vous étonnera pas que je, je fasse le même ce soir. D'autant que j'ai écrit au préfet il y a un peu plus d'un an, parce que pour souligner certains points qui me permettront de faire le lien avec la délibération, la deuxième délibération, donc la, la, la compétence céline et la compétence Logement. Le logement, c'est pas juste une question d'habitat, c'est avant tout une question d'urbanisme, c'est-à-dire d'aménagement du territoire. Et quand on construit, il faut aussi se poser des questions sur l'imperméabilisation des sols, les réseaux, les accès, etc. Et pour moi, le projet Nature en ville, outre le fait que ce soit un projet d'étalement urbain nuisible, en cela, en lui-même, ne répond pas à toutes ces questions pour l'instant. Donc, il me paraît très important qu'on qu ait cette réflexion en révisant notre plan local d'urbanisme. Je dire pas une fois pour ça' en fait. Je pense que vous n'allez pas bien regarder la Nature en ville, hein, comme tous les autres. Vous, vous surfez sur de fausses rumeurs. Euh, nature en ville, c'est 70 paysager, donc naturellement variable. Euh, ça a été une des conditions vraiment du choix et du contour et du choix des candidats, donc c'est une évidence. Vous aurez remarqué, je pense, que c'est un secteur qui n'est pas inondable, où quand même nous avons exigé des bassins de rétention. Les arbres remarquables sont tous protégés, notamment les oliviers, ils restent encore durs, donc là aussi, encore, je passe les années mais les... c'est formidable, moi je trouve... Euh, les services rigolent beaucoup, là, en ce moment, parce que, euh, voilà, c'est formidable. Bon, moi, je ne dis pas, j'écoute, on me rapporte quelques informations, c'est tellement stupide que je pense que ça ne vaut même pas une limite, ni un débat. Toujours est-il que les arbres remarquables ont été identifiés, hein, c'est fait très sérieusement. Je vous rappelle que un des terrains appartient à l'État. Donc l'État est très vigilant sur l'environnement. On a régulièrement les ABF qui viennent pour regarder qu'il n'y ait aucune dégradation euh, en ce qui concerne l'environnement. Je peux vous assurer qu'un projet plus surveillé que ça, euh, je ne pense pas qu'il y en ait du tout sur le département. Euh, et nous y tenons absolument, nous y tenons, et on ne lâche rien puisque euh, effectivement on a des réunions, je vais passer de la, la barre à M. très régulièrement pour Nature en ville. Et, euh, bon, même jusqu'à dernièrement, on ne sait de rien sur euh, la nature, justement. Alors, euh, c'est bien d'avoir la nature en friche qui prend feu de temps en temps. Le défrichement, ça s'appelle un défrichement. Ça ne s'appelle pas un déboisement. Si on avait dû déboiser, on aurait dit on déboise. Là, on dit on défriche. On a défriché tous les pays un petit peu partout, hein. euh, Pas assez vite, malheureusement, puisque les gens intentionnés ont mis, le feu, ont mis le feu au château Robert. Euh, mais euh, un défrichement, c'est un défrichement, c'est un euh, Je peux vous assurer que euh, lorsque euh, on vient euh, sur le terrain, tous les arbres sont marqués, et ceux qui sont remarquables. Hein, euh. Alors la nature c'est bien, mais il faut quand même un peu l'aménager de temps en temps. Euh, nous n'avons pas effectivement choisi ce projet, mais avant que nous n'arrivions. On l'annule, et vous allez voir par la modification du PLU que l'ancien projet. Strictement annulé. Hein, euh, une dans quelle modification PLU Madame Dans quelle modification PLU Ah, ça m'arrivait, ça va il ah, y a une nouvelle modification oui, de PLU oui, qui va oui, arriver oui, oui, oui, oui. Donc vous allez Pardon, voir. Ça, la vision, une des modifications. Très, très, très prochainement pour de manière à bien poser la règle sur ce territoire et faire en sorte qu'effectivement, il y ait un secteur aménagé. Parce que là encore, vous, vous critiquez un peu tout le monde, mais vous demandez des logements sociaux, on les fait où, suspendus où, monsieur Si on ne les fait pas sur les terrains, je ne vois pas comment on peut faire. Alors si vous avez la solution, je, je prends. Si Vous voulez le faire sur ma mère, sur, je ne sais pas. Je n'ai pas une solution, un euh, si panel dites, de solutions. Vous dites, on a besoin euh, de parce logements, de logement je... en général. Hein, je ne parle pas que les logements sociaux, parce qu'on oublie tous les jeunes actifs qui arrivent, hein, les cadres, SOFIA, tout ça, et qui disent, malheureusement, chez vous, on ne peut pas se loger. Voilà. Alors, je ne parle pas que du logement social, parce qu'il n'y a pas que le logement social. C'est n'est pas la majorité, loin de là, puisqu'on est à 8%, donc je ne pense pas qu'il y a de quoi euh, euh, s'énerver là-dessus. Par contre il faut des logements. Vous dites qu'il faut des logements pour les jeunes. Euh, il va falloir vous mettre d'accord avec vous même vous voir et pour pouvoir réunir ces groupes et puis dites ce que vous voulez. Si vous voulez des logements qui ne pas sur la terre, moi je ne sais plus faire. Je ne sais pas faire. On est obligé de le mettre sur un terrain. Là, c'est un terrain qui en partie appartient à l'État. Appartient à l'État. L'État a dit si vous ne construisez pas, c'est moi qui y vais. Et alors là, et alors, je fais du 100% logement social. Si c'est ce que vous voulez, moi je le veux... pas. On a une expérience malheureuse, non, non, non, non. on ne va pas y retourner. non, non, non. pour, non, répondre, pour non. répondre à votre question, on peut créer du logement social en réhabilitant, ce que fait la Semivale. Oui, ça, ce n'est pas suffisant. Le fait de voir 89 logements, c'est un peu court pour, pour loger tout le enfin, monde. Avec la Semivale, c'est sûr, mais avec la, la Séma, peut-être qu'on arrivera à fermer. Ensuite, le, une fois, si on n'arrive pas à rénover, c'est Évidemment, c'est pas suffisant. Il faut identifier des zones bien particulières où, là, on peut construire du logement. Donc, soit on a des niveaux bas et on augmente, et donc sur la même superficie, on peut faire plus de logements, donc du logement social sans imperméabiliser les sols. C'est la fameuse phrase « construire la ville sur la ville ». Mais ce qui est important, c'est d'identifier les, les, les endroits où on peut construire et faire du logement social, parce qu'il en faut, et pas que du logement social. Et en même temps, préserver certaines, certaines, certains espaces qui méritent de l'être. Et Il me semble qu'en bordure du dernier, cet espace, justement, méritait d'être préservé Raison pour laquelle je m'oppose à ce projet et la raison et pour laquelle vous, je défends moi, le développement moi, de le tout, mais sur mais la commune. On ne peut pas passer son temps à critiquer en disant Ah bah oui, il faut loger, c'est pas bien, faut faire des après dire Ah ben bah, non, vous allez imperméabiliser. Il y a une incohérence là dans le sujet qui, qui m'inquiète un tout petit peu parce que là vous êtes, je le dis tout à fait franchement par rapport à d'autres, vous êtes une opposition crédible. Donc faites une analyse crédible et un développement logique par rapport à votre idée. Soit on construit, et on construit où voilà, si vous voulez monter des tours, ce n'est pas notre option, on a supprimé le rehaussement de 25%. Mais vous voyez, de... c'est l'intérêt de la révision voilà. du plan local d'urbanisme. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Mais moi non plus. Regardez, un projet, qui nous... un projet qui nous rassemble. Le... Il y a un projet de construction d'immeubles au par exemple. Voilà, ça pose problème. Vous, vous, vous êtes, votre majorité trouve que ça pose problème. Euh, mon mon groupe politique trouve que ça pose problème. Et pourtant, le plan local d'urbanisme le permet. Et pourquoi ça vous pose problème Parce que cet endroit n'est pas fait pour accueillir un immeuble. Notre plan local, local d'urbanisme est trop permissif. C'est pour ça que je plaide pour justement la révision du plan local d'urbanisme. Écoutez, je crois que ma position a été claire. Vous prenez vos législements. On construit où voilà. Il, il faut forcément trouver un terrain. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Mais y en a, Pour faire des logements suspendus a, euh, dans les airs. Ça, ça, ça n'existe pas. Il faut se poser sur la terre. On n'a aujourd'hui pas d'autre solution que celle-ci. Donc dites-moi où on construit et pourquoi vous critiquez quand on construit. Voilà. Surtout 70% de paysagers. Je, je, je peux vous assurer qu'on les a pressés qu'on des citrons. Hein. Euh, vraiment, le concours était d'une difficulté absolue. Absolument. Certains n'ont pas pu se positionner parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et c'était la condition, mais vraiment prioritaire. C'est-à-dire vous nous faites du paysager majoritairement. Eh bien, ils y sont arrivés. Voilà. Quand on demande, on peut avoir. Sans faire des bullies, il n'y aura pas de buildings. Ceux qui sont derrière, on va nous faire une présentation bientôt. Vous verrez que ceux qui sont derrière, ils ont une vue parfaite. Tout a été calculé pour que ça s'intègre et qu'on ne gêne pas les riverains qui sont on laisse les une... Ça ne changera rien sur la partie haute. Voilà. En plus, on fait une crèche, on fait un jardin public, on fait des sentiers piétons. Écoutez, franchement, pas de voiture. Les voitures sont dans le sous-sol. Je ne crois pas que ça nous dérange. Vraiment, il faut, il faut nous le dire parce que. On peut encore inverser quelques bricoles s'il y a besoin. 70% de paysagers, allez chercher sur les, sur, les, sur les programmes si vous arrivez à trouver de la perméabilisation de cette hauteur. C'est n'est pas possible. On a le malin qui est au milieu, on le laisse. Il n'est absolument pas touché. Pas de risque d'inondation. Tout le monde est venu voir. Hein Je te laisse parler. Alors moi je vais répondre à M. Falcou, alors ce, ce projet il est quand même euh, suivi de près parce qu'on se voit une ou deux fois par mois avec euh, tout le comité de pilotage. Euh, pour scanner des réseaux donc, tout ce qui est pluvial au euh, musée, ça pose aucun souci, euh, le défrichement c'est obligatoire mais ça ne veut pas dire Alors euh, effectivement. Le défrichement c'est pour regarder, enfin, L'État vient voir s'il n'y a pas des variétés endémiques et si tout ce qu'on va enlever, euh, peut être enlevé sans en porter euh, préjudice à la nature. Donc euh, voilà ce que c'est l'autorisation de défrichement, mais c'est un acte obligatoire dans la procédure, hein, avant le dépôt du permis. Euh, on est en train de travailler sur la circulation, donc il y a une étude de circulation qui est en cours, il y a aussi une étude de déplacement pour les personnes à mobilité réduite et qui s'achève aussi. Donc, le projet, effectivement, 70% de parties vertes, ce pas gagné, euh, on les a un peu embêtés pour y arriver. Enfin, les gens travaillent tous sérieusement sur ce projet-là, et j'espère... Les côtes de vue, c'est ce que disait Mme le maire, effectivement, on va vous représenter, euh, depuis tout l'habitat de derrière, euh, la vision avant et après. Et vous verrez que tous les bâtiments ont été posés pour que les codes de vue qui existaient, des bâtiments existants, ne soient pas affectés. Donc, euh, voilà, quoi vous dire, ça avance bien, les jeunes sont sérieux, et euh, mais, moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Alors, moi, je voulais préciser... Euh, euh, je, je me suis opposé au projet de nature en ville, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que, que tous mes collègues, parce que euh, j'estime d'abord que tout le monde doit pouvoir se loger euh, et que le logement, et notamment un logement euh, social, donc que la ville, on la l'appeler, on est bien loin des exigences, avec 8%, mais bien des exigences de 20%, et en tout cas, tout ce qui était pour améliorer ce chiffre, euh, je suis pas au Je m'étais plutôt opposé à ce projet parce que sur l'ensemble du, du terrain qui était concerné, Bon, on ne s'intéressait qu'à au 70% du terrain puisque le reste n'était pas expressé sur l'ensemble de la surface. Je m'étais aussi euh, opposé à ce projet parce qu'on avait. Euh, il n'y a pas d'autre choix pour montrer euh, finalement pas euh, euh, forcément sur opposition, mais en tous les cas, ce, ce, ce, les questions à laquelle on ne répond pas. Et les questions que j'avais posées, c'était notamment, euh, bon, on, on, on, on construit 260 logements, on a construit ailleurs dans Valoris. Et, et, et on va voir et on va si des enfants qui vont arriver donc moi, les questions ce sont plutôt sur les infrastructures alors la crèche c'est très bien mais au niveau école au niveau par exemple salle d'association on voit bien que le gymnase euh, va exploser donc salle de sport donc au niveau des infrastructures si, si on, on bloque si on bloque finalement des espaces quand est-on les créés et où et comment C'était plutôt ça les interrogations et ces interrogations à aujourd'hui encore j'ai pas de réponse. Après ça doit avancer. Sur le défrichement, pour moi, il n'y a pas de sujet. Je ne pas voter contre le défrichement parce que les choses doivent avancer. Mais j'ai toujours pas de réponse sur les choses qui me paraissent importantes. Euh, je parle toujours de bien vivre et de, de bon ouais, vivre. Tout ça, c'est sympa. Tout le monde a... en fait le bien vivre, c'est pouvoir mettre ses enfants à l'école. Le bien vivre, c'est aussi pouvoir avoir des, des équipements sportifs qui permettent de répondre à la demande de, de, de l'ensemble de, de nos concitoyens des enfants. Et ça, finalement, je ne vois pas. Et, et, et, et ça, c'est ça, ça m'isole un petit peu. Et, et après, j'aurai une autre petite question mais, qui est moins importante sur le fond, mais celle-ci, euh, je voudrais bien avoir des réponses. Euh, moi, je veux bien vous répondre, mais vous êtes quand même mieux placé que moi pour savoir qu'on a fermé deux, deux classes à Valoris. Donc, il y a quand même un petit déficit à ce niveau-là. Ensuite, nous récupérons tous les logements de fonction pour faire des classes aujourd'hui. Donc, petit à petit, les logements de fonction vont disparaître. Pour se transformer en place. Donc des places, nous en avons. Il y a des écoles encore qui fournissent pas mal de possibilités. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, par rapport à Nature-en-Ville, ce n'est pas du logement social. Euh, vous allez voir dans la modification du PLU il était prévu 400 logements, 60% de logements sociaux. Ça fait 240 logements sociaux. Ça, c'est balayé. On fait aujourd'hui 250 logements dont 50 ne sont pas à proprement parler sur nature en ville, mais sur une propriété qui est privée. Voilà. Ensuite, on fait 40% de logements sociaux sur 250. On n'est pas dans le même rapport. Avant c'était 240 logements sociaux. Aujourd'hui, c'est 250 logements toute nature, dont 40%. Avec, il faut le savoir, des petites maisons de village. Donc, il faut, avant de parler, peut-être garder les dossiers pour éviter de dire des choses qui ne sont pas justes. Pour les, pour les salles, etc., euh, c'est très difficile à la fois de répondre à un besoin de logement. Donc là, vous êtes dans le même paradoxe que M. Falkoud qui me dit « il faut du logement, mais ne construisez pas ». Et vous, vous me dites « il faut du logement, euh, mais euh, comment on va faire parce qu'on ne sait pas où mettre les gens on ne peut pas répondre à toutes les problématiques à la fois, donc on avance petit pas par petit pas pour essayer de trouver. Quand on va trouver le, le, le, le terrain, vous allez me dire, c'est pas bien, vous imperméabilisez en faisant une ça. On est aujourd'hui dans une société où on veut tout et le contraire de tout. Bon, moi je ne cesse de le dire aux autorités, faites attention, vous posez des objectifs qui vont entraîner des conséquences auxquelles on ne pourra pas répondre. À un moment, il faudra que ça s'arrête, qu'on nous dise de construire. On veut bien, euh, mais on ne va pas y arriver. On ne peut pas tout construire, fournir des infrastructures, euh, de, de, de garder les, les terrains perméables. Il va falloir faire des choix. Et c'est là où on voit des, des politiques qui ont une raison dans, dans le développement et dans l'analyse, en disant bon, il faut faire des choix. Et, et, et les choix, il faut qu'on les fasse. Comment donner-nous la solution moi, construire sur la ville, euh, sur la ville, je n'y suis pas memorable. Hein. Ça veut dire des tours. Avec hein. euh, Monsieur bien on nous En fait les tapis verts, on a supprimé le rehaussement de 25% pour tous les immeubles. Vous imaginez le tapis vert avec 25% de plus c c ah, c Moi, je trouve que c'est un univers euh, complètement euh, épouvantable. On a besoin de nature, on a besoin de structures basses, pas de, pas de tours. Alors, euh, je ne sais pas, on peut se réunir et on va mettre les yaka, qu faut que. Euh, euh, tout le monde peut se dire yaka, qu faut que. Sauf qu'on est dans, dans le concret et qu'à un moment, il faut avancer et dire on fait des choix. Ce pas toujours des choix satisfaisants, mais on se plie à la règle. Il faut se plier à la règle. La carence de logement social aujourd'hui, c'est une pénalité pour la ville de 700 000 euros. ne croyez pas qu'à 700 000 euros dans les écoles, on pourrait faire des merveilles Voilà. Donc, on avance raisonnablement sans se précipiter, hein, comme vous l'avez dit, on en est toujours à 8%. Donc on ne se précipite pas. Et on réfléchit euh, à étaler les problèmes sans, sans les concentrer. Parce que jusqu'à présent, on a hérité de quelque chose euh, où on cumulait les problèmes au même bon endroit. Donc on essaye de faire autrement, hein, euh, de faire autre chose. Et moi, je veux bien, il a qu faut que qu'à que Vous me donnez la solution. Et on y réfléchit. Comme, comme le Comme le vous savez bien, j'ai au contraire aucun problème avec euh, ce qu'on appelle les logements sociaux. Et bien au contraire, je trouve que finalement il n'y en a pas assez. Et donc euh, vous répondez euh, évidemment à côté euh, de la question, peut-être que je me suis mal exprimé. Euh, le logement, ça, ça nécessite des infrastructures et peut-être qu'on peut appeler le chemin directeur de être une vision d'avenir euh, et sur par exemple. Alors, je, je, je permets réponse ou je permets de non parce euh, qu'il y a qu'à vous que donc, Écoutez, c'est très simple, c'est exactement ce que j'ai exprimé la dernière fois. Alors, nous, queen... avons, nous avons un terrain, d'accord, où on va faire 215 points il y a une partie de... 250, non, n'en rajoutez pas 10, deux, parce que demain ça va être 280 bon. et après demain, 400. Euh, vous savez, c'est n'importe quoi, ça décrédibilise la parole politique à force de raconter... Nous avons... Donc, un terrain ou des terrains, ou effectivement, sur, sur, sur un, plan, un plan local, on pourrait imaginer sur ces terrains-là se dire tiens, on a du terrain encore, est-ce que euh, c'est pas le moment de prévoir ou réserver une école sur cet ensemble de terrains oui. Par exemple, ben, on parle de, on parle de, on parle de, euh, de votre terrain naturel. Oui, euh, non, mais une école où Je sais pas, je sais pas. C est, c est, on a besoin d'une de flèche aujourd'hui, donc on a très bien, vous pouvez nommer les classes c'est très bien euh, juste pour se mettre en cadre avec la loi et finalement les CP les et les CE, ah, gentil, vous considérez merci. déjà presque deux écoles. Pour se mettre en cadre avec la non, non, on y est, on y est, on a toutes les les projets, classes, tout le les projet, tous les projets Les classes, vous avez récupérées, ah, tout elles sont reprises en grande partie par le par, développement des CP et des CE. En fait, c'est 12 pas enfants, c'est pas la même, même surface. On, on les met pas dans 50 ans de carrière, on trouve. Les plans qui sont posés par l'éducation nationale, euh, Demande des, des classes pour ah, euh, nos petites. Là, les projets sont pas on n'a pas attendu ce qu'on qu nous dise, parce qu'on nous l'impose en 2018, la rentrée 2018. Donc, c'est déjà, les travaux sont déjà engagés pour 2018. Je ne suis pas dans la taille, vous ne pas. Non, non, non, non. non, non. Mais non, pas parce que vous posez c est, c est, des points des, des, des qui euh, ne sont pas recevables. Non, mais c'est très bien. Je m'explique. Donc, à de là, la réflexion est que donc 250 logements, Peut-être au départ, en 240, parce que 10 restent vacants, soyons précis. En tout cas, 250 logements de côté, euh, 150 ou 300 euh, sur le tapis de tapis vert, etc. Finalement, ces logements ne vont pas rester vacants, globalement. Donc, il va accueillir des familles et peut-être même des jeunes. C'est un jamais. Et ces jeunes, la nuit a fait qu'ils vont peut-être faire, faire des enfants. C'est en jamais. Et à échéance de 4 ans ou 5 ans, on aura des petits bambins qui voudront aller à l'école. Et peut-être que la responsabilité que vous pouvez avoir aujourd'hui, qu'on que, que, que peut avoir, c'est de se dire ces gamins-là, à échelle de 5 ans, de 6 ans, où va-t-on les mettre Tout simplement parce que si on construit du logement, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que tout le monde aura le droit de se loger et on a besoin de logement, il faut juste à donné se demander ces gamins, où est-ce qu'on va les éduquer Et ces gamins, où est-ce qu'on va leur faire faire du sport On ne pourra pas faire du sport à 220 mètres de plus à l'espace loisir, par exemple, qui est déjà euh, largement surchargé. Aujourd'hui, où on va. Aujourd'hui, le vide par exemple, est une salle qui a été le spectacle et qui va produire des spectacles qui a très bien. Mais finalement, on perd une salle associative sur la commune et peut-être que changer sa vocation, c'est très bien. Mais la réflexion, quelle salle associative a échelé de 3 ans ou 4 ans Qu'est-ce qu'on va faire de notre commune Parce que le bien libre, le bon livre, c'est bien. Ça peut être des arbres, c'est très bien. Ça peut être des jardins. En fait, il y a autre chose. Sinon, c'est un peu... C est, c est, c'est un, un peu limite. On peut prendre d'autres exemples, par exemple, aujourd'hui, une piscine sur une ville qui sera de 30 000 habitants ou 35 000, c'est peut-être peu à échelle de 8 ans. Où est-ce qu'on réserve des terrains C'est cette réflexion-là et c'est pour ça que sur ce projet de nature en ville, moi je n'ai pas de souci à la ville, je n'ai pas de souci à la pédagogie, je n'ai pas de soleil, la vie, donc vous voyez, je n'ai pas de souci avec ça, je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas du pousser un petit peu la réflexion pour se dire sur cet espace-là, comment je fais à créer une salle associative, un gymnase peut-être en sous je ne sais pas, mais en tout cas, une véritable réflexion à lancer plutôt que dans des oppositions. Vous savez, on, on peut cette fois célèbre quand on est en opposition, on se pose. Alors moi, ce n'est pas, pas, pas ma façon de faire. Dire, et et, et on, on sait néanmoins, je me dis peut-être que là. À ce moment-là, on rate peut-être quelque chose. C'est plutôt dans ce sentiment-là. Après, après, ne soyez pas sur la défense. Si ce pas une attaque, c'est juste à un moment donné, je me dis, peut-être il faut vrai. voir plus loin, avoir une le, Monsieur à, Père, à, à on, on passe nos semaines à faire ça. Nos semaines. Sauf que ce que vous proposez, on y a pensé. Sauf que lorsque vous avez un établissement public, vous le payez. Vous le payez. C'est oui. minimum un oui. million. Donc, moi je veux bien, on peut tout faire, il y a juste un problème d'équilibre budgétaire et de financement et de gestion. Voilà, c'est tout. Parce que ça, on ne fait que ça. On ne fait que ça. On pousse, on met, on remet, on enlève, on, on, etc. On ne fait que ça. Et ça, je vous en donne vraiment l'assurance. Oui, dans, dans la réflexion, je ne vous dis pas qu'on euh, pourrait nous voir de commencer à attaquer une école dans la on est dans la réflexion. Les écoles sont déjà programmées. Par exemple, lorsqu'il va y avoir des éléments sur golfe Jour, il y aura naturellement une école. C'est déjà dans les tuyaux. C'est tout. Sauf que euh, on ne peut pas lancer des programmes massifs parce qu'on n'en a pas envie. Et la question reste posée, comment on multiplie des équipements publics avec un coût qui est considérable J'entends bien, le... mais je ne suis pas dans ce. Je suis... je... Je non, suis mais pas... j'entends bien que vous n'êtes pas, pas dans, ce... dans la gestion. Je suis je... Oui, oui, d'abord, il je suis dans la vision. Quelle vision Non, mais c'est bien d'avoir une vision, mais c'est fait... mieux d'avoir une gestion. Non, non, faut.. Attends, alors, sans vision, ah, la ça, gestion ne sert à rien. Sans gestion, vous n'avez pas l'argent, vous avez la vision, elle ne tombe pas. Sans vision, il n'y a pas de gestion. Alors là, on peut en débattre. Regardez ce qui arrive là, on coupe un peu les Juste la date d'habitation, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, aujourd cette, cette vision-là, finalement, là pour euh, ces nouveaux habitants et pour l'ensemble de nuit, c'est Pas la ma question mais juste là. Euh, Qu'est-ce qu'on prévoit On, on voit, ne fait que euh... ça, Monsieur. Qu'est-ce qu que vous croyez quand on en monte toute la journée Demandez, ah bon au Demandez au service. Demandez au service. Je vais leur poser un problème. Non mais sans arrêt, sans arrêt, on leur pose des projet. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais après, il y a une gestion pragmatique. Et naturellement, quand vous avez un projet, une idée, on en a, je peux vous assurer, 10 par semaine. Euh, à côté, on a combien ça coûte. Voilà. Tout ce qui est bloquant. Moi, demain, on, on nous donne énormément d'argent. Je hein, faut euh, vous, vous assurer que ça va sortir de tous les côtés. Les projets sont dans les tuyaux. Le problème, c'est comment on finance. Et ce n'est pas une plaisanterie. Non, ben bon, on, va, on peut un local, puis on le processus. Un autre sujet qui n'a pas cette importance. Mais euh, depuis, depuis des années, il y a des bénévoles qui offrent à, à la commune un euh, carnaval. Et ce carnaval, depuis quelques années, euh, se, euh, se prépare euh, à l'ancienne maison peu euh, j'ai assisté hier à une réunion où il y a des inquiétudes, et finalement ce serait dommage que sur la commune, on ne puisse pas proposer de carnaval cette année comme les autres années pour les enfants de la commune, parce que là du coup euh, c'est du bénévolat, il y a une subvention effectivement, mais bon, il y a quand même un engagement fort. Alors est-ce qu'on peut les rassurer euh, clairement Parce que j'ai aujourd'hui de des réponses. Est-ce qu'on pourra rassurer, On en est à quatre projets. Le dernier projet. Euh, on l'a évalué à 250 000 euros. Donc ça, ça aide à réfléchir aussi. Voilà, les projets sont là, les possibilités sont là, on les a. Il va falloir arbitrer et choisir. Et, voilà, le, le dernier qui m'a été posé, M. Vianor, il témoin. Bon, je, je suis désaccord. d'accord. Je dis simplement que par rapport à l'avancée de la nature en ville, est-ce que pour cette année, pour le carnaval qui aura lieu le 8 ou le 10 février, je ne sais pas exactement, est-ce que... Euh, Monteux sera toujours en place et on pourra préparer ce carnaval dans ces lieux. C'est juste une communication pour assurer les gens qui ont envie dès envie aujourd dès aujourd'hui de se lancer il a pas dans la préparation. C'est un petit sujet, mais je crois qu'il est important aussi pour le Alors, bon, on est en train de travailler avec plusieurs services hein, sur effectivement le déménagement de. Là où il y a Richard, hein, les en monteux. Et il y a plusieurs pistes avec des, des montants en face, la dernière piste qu'on avait, elle, elle ne coûtait plus cher parce qu'elle nous coûtait 250 000 euros de déménagement ce qui n'est pas négligeable, donc on est en train de regarder une autre piste. Alors vous dire que le prochain carnaval on pourra le faire là, je ne pense pas puisque l'objectif c'est un dépôt de permis de construire en fin d'année euh, début 2018, euh, le défrichement devra être fait avant, il y a des sondages à faire. Donc à mon avis, il faudra les déménager avant. Mais je pense qu'avec la bonne volonté de tous les services, on va trouver une solution pour qu'ils fassent leur char ailleurs. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il, il y a un GECO à déplacer, il y a une structure à leur trouver pour faire le char. Même si cette année, elle ne sera pas complètement, complètement euh, euh, réalisée, même si on en fait une petite partie l'année prochaine, vous en, ils arriveront à faire des char s'ils si veulent. Peut-être peut que ce qu'on pourrait leur proposer, si on a intérêt, il y a pour l'équiper, ça peut coûter un petit peu d'argent, mais ça je, je veux bien encore le euh, dire. Peut-être que sur cette année, si le terrain est, est, est propre, on devrait peut-être louer une structure de, de toile sur une période de. de de mois, par exemple, en train de préparer ses chars, parce que le début de la préparation c'est pas dramatique, mais, mais finalement il y a tellement de cœur qui est mis dans la préparation de ses chars que à moins trois semaines, à moins trois semaines euh, sous l'appui, ils ils tiendront pas, et c'est un petit peu dommage. Peut-être que c'est une solution intermédiaire pour, pour, pour cette année qui pourrait être envisagée et qui permettrait euh, voilà, de, de satisfaire finalement une, une journée euh, qui est pas si rare la... que ça sur voilà. la commune. Le, le, le... Le problème, c'est pas la solution, parce qu'elle est là, on en a trouvé toutes sortes. C'est là, sur la durée, savoir comment on leur donne une structure viable à l'année, et, et plusieurs années. C'est là notre difficulté, parce que les abrités, il n'y a pas de souci, on a, on a toutes sortes de, de possibilités. On a, on a fait vraiment pour, pour tout terrain. Hein, je peux vous assurer que les services ne ménagent pas leur peine, et là, ils nous ont prêt proposé hier le dernier projet. Voilà. Donc euh, c'est en réflexion. Mais les abrités, il n'y a aucun souci. Pour hein. les abrités, on a le terrain. On a, euh, bon, il n'y a pas de souci. ils le savent. Hein, si vrai. je pose la question, c'est pas, pas vraiment. Je perds Donc voilà, si, si on leur dit super euh, moi, c'est bien, évidemment, là, c'est si ça, à ça, la France, ça, ça a été dit. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'on est là ils savent bien, si on se donne autant de mal, qu'ils ne sont pas lâchés. C'est une évidence. Et hors de question de ne pas faire faire mal. D'accord, c'est une collaboration passionnante. Ah oui, oui, non, ça Il n'y a pas souci. Hein. C'est quelque chose qui est travaillé. Je peux vous dire, ça demande des heures au service. Hein. Vraiment. Sérieusement. Donc, on ne mettrait pas tout un service sur ce sujet si euh, véritablement, on véritablement n'avait pas envie de. Voilà, donc je vous remercie. Je vous ai oh pardon. Euh, donc vous côté, qui est contre. Ah oui, c'est bon. Qui s'abstient, <rire> merci. Euh, je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez-vous au 27.